Bonjour à tous, est, on est en septembre 2021 et on a fait déjà un certain nombre de webinaires avec Open Education Global francophone depuis la conférence qui a eu lieu les 12 et 13 novembre 2020. Et je suis très très heureuse d'accueillir aujourd'hui Colin de la et Mélanie Poliarquevaux. Tous les deux travaillent à l'Université de Nantes et ils vont nous en dire beaucoup plus à la fois sur ce jeu sérieux euh, formidable open game pour tout découvrir et savoir utiliser les ressources éducatives libres mais aussi un peu plus sur la chaire UNESCO, enfin non, il ne faut pas parler de ça, mais euh, j'ai quand même envie que ce soit juste mentionné une fois. <rire> Colin est titulaire de la chaire UNESCO euh, sur les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle. Je voulais juste le rappeler, Colin. Je vous laisse euh, la parole. Je suis en plein déménagement, donc je suis, je vais être, euh, je m'absente, non, je reste avec vous, mais je vous laisse euh, parler et discuter avec le public au revoir, <rire> à tout à l'heure. Merci Périne, euh, je vais laisser l'écran comme ça deux secondes pour qu'on se présente Mélanie et moi euh, et puis ensuite on va prendre le grand écran. Donc, euh, donc je m'appelle effectivement Conrad Laïga, je suis titulaire à la chaire UNESCO mais je crois que je n'ai pas mis le logo, donc c'est vrai qu'on est sans logo aujourd'hui. Ah, et donc j'ai travaillé pendant ces derniers mois avec beaucoup avec Mélanie avec des partenaires, on va en reparler sur un projet qui s'appelle Open Game et le but c'est en fin de projet de vous l'expliquer de vous le vendre c'est peut-être un peu fort comme terme c'est aussi de voir qu'est-ce que ça peut susciter chez les gens et puis ensuite de rentrer dans une logique de co-construction autour de ce projet là voilà, et avec moi Mélanie pauly Mélanie un mot ou deux oui, bah bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Et puis, bah, comme l'a mentionné Colin, euh, ravi euh, d'être ici et, euh, et, euh, et de travailler du coup, sur la UNESCO côté de Colin en tant que chef de projet international. Voilà. Et donc, sur le projet Open Game, en l'occurrence. Voilà, donc normalement, j'ai réussi à agrandir la fenêtre et on le voit pour tout le monde. Donc, la, la présentation sera en français, c'est un projet européen. Euh, J'ai peut-être deux trois autres noms à rajouter, donc euh, nous rejoindra quelqu'un qui s'appelle Arnaud Guével. Arnaud est le vice-président de l'Université de Nantes avec un titre très particulier qui doit être une première en France, ou voire même dans la francophonie. C'est un vice-président à, à, à la formation et aux ressources éducatives libres. C'est-à-dire que c'était un sujet important pour euh, la présidente de l'Université de, de, de Nantes et au moment où elle a créé son équipe, monté son équipe, elle a vraiment mis en avant ce thème. Donc il sera là pour aussi mettre en avant un petit peu qu'est-ce que dans une université du 21e siècle, avec les enjeux qui se dessinent, qu que, euh, que, pourquoi est-ce qu'une université peut s'intéresser à cette question et à la question de la formation des enseignants Parmi les autres noms, euh, j'ai oublié de le dire, j'aurais déjà dû commencer par ça mais Périne que vous avez entendu, et Romuald avec Périne, qui organise brillamment ce webinaire depuis, depuis un moment, et euh, ce webinaire en langue française, qui ont déjà fait Open Education Global francophone l'année dernière. Et donc, c'est tout à fait, vraiment, c'est un plaisir, parce que c'est un outil fabuleux de dissémination des bonnes idées. Donc, il y a eu d'autres bonnes idées qui ont été disséminées là-dedans, et je crois qu'il va falloir continuer. Euh, sur l'organisation technique du webinaire, on a une série de slides. On va avoir aussi un temps. On va essayer de faire des démos pour expliquer comment ça se passe. Et puis, on va aussi, euh, euh, et puis, on va aussi, bien sûr, répondre ou discuter avec vous. Alors, pour discuter, il y a deux possibilités pour ceux qui ont utilisé, ou ceux qui n'ont pas utilisé, il faut le savoir, la, la, la storm. Une première possibilité, c'est d'utiliser le chat. Alors, le chat, en fait, c'est l'espace total de liberté. Et bien entendu, euh, probablement, ni Mélanie, ni moi, n'allons pouvoir suivre le chat. Donc le chat, c'est pour vous, pour que vous disiez du bien, du mal, pour que vous échangiez des bonnes adresses, des bons plans. Euh, voilà donc Mais par contre, une question qui apparaîtra sur le chat, on n'arrivera probablement pas à la voir. Donc à côté, il y a un autre onglet qui s'appelle « Questions ». Et c'est là où on vous suggère de mettre vos questions. On est plutôt dans l'idée qu'on fera les questions tout à la fin. Euh, on peut changer d'avis si on se rend compte « Oulala, là là, il y a trop de questions, il faut qu'on fasse un temps de questions au milieu ». Ça, on ira on jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, deux onglets à privilégier, l'onglet question et puis l'onglet euh, euh, chat. chat. Livestorm permet une situation dans laquelle, pour l'instant, Mélanie Perrine et moi sommes sur scène et vous, les autres, n'y êtes pas. Bon, c'est comme ça, c'est la, la construction du, du modèle. Mais ça signifie que si à un moment donné, on veut vous faire participer et prendre la parole, on pourra le faire. Donc, à ce moment-là, en fait, on fera une opération... Romuald m'a expliqué la manière de le faire, où on laisse tout le monde monter sur scène, alors tout le monde ne peut pas monter sur scène en même temps, la scène serait euh, serait, serait très surchargée, mais on peut faire monter, je crois, jusqu'à six personnes sur scène en même temps, ce qui permet effectivement de dialoguer. On passera à ce mode-là euh, avant la fin. Alors la fin, on n'en a pas parlé, je crois que c'était quand même annoncé. On a démarré très ponctuellement, j'étais impressionné, je je voyais encore tourner le compte à rebours, et on était déjà en train de de, de, de, de vous inviter à, à, à, à écouter. Donc on a démarré à 13h30, on finira sans faute à 15h30, euh, peut-être avant parce que si quelque part on a fait le tour de toutes les questions, mais il est probable qu'on ait quand même beaucoup de choses à se raconter. Voilà, donc à ce stade je vais démarrer, sauf si je suis interrompu, Mélanie ou Périne, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Comme je l'ai dit, je ne vais pas aller regarder le chat, donc j'avance. Je, je, C'est bon j'avais une minuscule question. Tu viens de dire 15h30, c'est 14h30 Est -ce Non. ce 13h30 15h30, 15h30 d'accord. On avait 12h. D'accord. Non, non, non, on a, on a, voilà, on a pour pour Mais bien même, entendu, je... c'est les gens. Oui, C'était je Et je faisais... devrais vous quitter avant parce que j'ai une journée extrêmement prise avec d'autres interventions aussi. Merci. Parfait. Ou pas. Bien. Alors, donc le sommaire de ce dont on va parler, on va faire quand même une mise en contexte, même si euh, ces questions ont été abondamment euh, discutées dans, dans ce webinaire. Euh, rappeler les enjeux de l'éducation ouverte et de l'open game, et un petit peu quand même, parce que là c'est vrai que c'est mon rôle, l'UNESCO euh, le rôle de, de l'UNESCO dans cette, dans cette opération. De là, on va passer à Open game lui-même, c'est-à-dire euh, le pourquoi le jeu a été créé, et puis qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, vraiment, Mélanie va détailler, expliquer quels sont un peu les modules, mais donc ensuite, mais quelles sont les, les opportunités ludiques qui sont offertes par Open Game. Euh, à un moment donné, derrière ça, on va faire un point, un petit peu ben, la situation aujourd'hui, septembre 2021, euh, l'année qui démarre, le congrès qui a lieu en ce moment, mais aussi euh, Covid. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que c'est en train de changer par rapport à, à, euh, à l'éducation ouverte, aux ressources éducatives euh, libres euh, Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Et euh, là-dedans, va s'insérer Arnaud Gével et Il est en réunion de conseil d'administration, donc il nous rejoindra quand il pourra. Et à ce moment-là, on pourra aussi passer à un tour de questions-réponses. Alors, pour présenter, donc c'était voilà, les fameux trois personnes, donc euh, Mélanie, Arnaud qui est euh, qui est ici, formation et aux ressources éducatives libres, et Colin de Très bien. Alors, les enjeux autour de l'éducation ouverte et d'open game, ben, l'éducation ouverte est, c'est l'avis probablement des gens qui sont euh, aujourd'hui en train d'écouter ça, un enjeu majeur. Et c'est un enjeu majeur qui est devenu d'autant plus important que le Covid-19 nous a obligés d'être ouverts a obligé les enseignants, que ce soit ceux du lycée ou que ce soit ceux du supérieur, à assumer une position ouverte, même si elle n'était pas toujours choisie. Et donc, quand on a une telle position, soit on le fait en train de se dire « bah finalement, il y a vraiment des choses positives à faire », soit effectivement on résiste et c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a beaucoup de choses dans éducation ouverte, mais dans ces choses, il y a un moteur, et le moteur, c'est vraiment les ressources éducatives libres. On a un parallèle quand on regarde le monde de la recherche ouverte où, quelque part, bah, l'accent est mis sur ce qu'on appelle l'open access, c'est-à-dire la possibilité de partager la connaissance de manière ouverte. Et donc, dans les ressources éducatives libres, c'est effectivement le moteur pour pouvoir partager bah, l'éducation ouverte euh, de façon transparente et puis euh, de, de façon bah, à, à ce que tout le monde puisse en profiter. Voilà, mais c'est pas la seule question. Et donc, si à un moment donné, on veut faire un cours sur l'éducation ouverte, bien, il va falloir... Loin, et ça a été l'objectif de Open Game, il va falloir aller plus loin que juste les euh, ressources éducatives libres. Et donc, il y a d'autres sujets que cela. Il, il peut y avoir, par exemple, euh, l'évaluation ouverte ou euh, l'éducation la, la, ouverte et euh, l'apprentissage tout au long de la vie. Donc il y a toute une série de sujets qui vont revenir. Alors, j'ai plein de manières de raconter à quoi ça sert. Je crois quand même que la bonne manière, c'est toujours de raconter les cinq R. Donc les cinq R, c'est un peu le, le point de passage. Alors vous l'avez vu, vous avez peut-être même déjà vu mes transparents là-dessus, mais c'est un, un rappel, c'est une piqûre de rappel, de savoir à quoi ça sert d'avoir des ressources éducatives libres. Et ça sert en fait à permettre un certain nombre de choses. Et il faut le voir à la fois dans le contexte de qu'est-ce que ça va me permettre et qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qui se passe si je ne les ai pas. Et ainsi, B, on a donc deux modèles. On a un modèle dans lequel on va faire des ressources éducatives libres, puis puis un autre modèle dans lequel, B, on a des ressources éducatives privées qui sont propriétaires et que quelqu'un va avoir à qui il faut demander l'autorisation avant de pouvoir les utiliser, avant de pouvoir s'en servir. Il faut probablement payer. Enfin bon, c'est le deuxième modèle qui est à côté. Donc, le, le premier R, c'est la possibilité de récupérer. C'est-à-dire, je peux prendre une ressource, l'avoir sur mon ordinateur, la télécharger. Ça semble évident, euh, ça l'est pas. D'accord Il y a, Je passe mon temps à trouver des, des documents qu'on me recommande d'utiliser pour mes cours. Et quand je vais dessus, ben, je dois déjà commencer par payer ou m'inscrire ou faire quelque chose de compliqué avant de juste avoir accès à la connaissance. Donc, c'est le premier DR. Le deuxième DR, c'est la possibilité de réutiliser. C'est bien joli d'avoir récupéré, mais j'aimerais bien pouvoir le réutiliser avec mes étudiants. Donc, bien entendu, dans le cas des ressources éducatives libres, je peux le faire, je peux prendre la ressource et la réutiliser devant mes étudiants. Par exemple, si je suis sur Zoom parce que mon université a décidé de me mettre sur Zoom devant mes étudiants, je n'ai aucun problème pour réutiliser sa ressource devant mes étudiants. Je ne suis pas en train de me poser la question, mais au fait, est-ce que j'ai le droit de faire ce que je suis en train de faire donc, il y a quand même une grosse différence entre le modèle avec ressources éducatives libres et puis le modèle sans. Je reçois, vous recevez peut-être tous, que vous soyez en collège, lycée, j'ai vu ça même en école maternelle, d'accord L'enseignant va recevoir des messages en train de lui dire « Ah, quelles sont les ressources didactiques que vous avez utilisées ?» car nous devons les décarer pour pouvoir effectivement payer des droits qui sont afférents. Alors, je continue le troisième. Le troisième, c'est la capacité de réviser. Alors, celui-là, il est très étrange. C'est celui qui surprend les gens qui ne connaissent pas les règles. C'est la capacité de prendre le cours de Mélanie et puis de, euh, de dire, bah, en fait, il y a des choses que je n'aime pas dans son cours. Des choses qui sont trop pour mes étudiants. Ou bien, euh, bah, finalement, elle a écrit son cours il y a deux ans, j'aimerais bien le mettre à jour. Voilà, ben, c'est cette capacité de faire ça, elle est assez étrange. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'open access et de la recherche ouverte. C'est pas quelque chose qui se pratique vraiment en open access. En open access, l'idée que je puisse prendre un article scientifique et changer des choses dedans, ça pourrait même déranger. Donc, on voit bien que c'est pas tout à fait le même modèle. Et bien entendu, ben, sans, ben, je peux pas, je pourrais juste prendre tel quel le cours de quelqu'un, demander l'autorisation, peut-être payer pour m'en servir, et à ce moment-là, ben, travailler. Donc, le quatrième, alors là, ça devient le moment où on commence à faire des choses faramineuses. C'est, je vais prendre deux cours qui sont écrits en ressources éducatives libres, je vais les mélanger ensemble et créer un nouveau cours qui sera lui aussi en ressources éducatives libres. Une fois cela dit, en fait, c'est compliqué. Mais si on y arrive, c'est génial. Et bon, je donne l'exemple de Classcode qui est un projet que, qui m'est cher, mais il y a d'autres projets dont on me parle régulièrement où effectivement, ben, le projet, le cours a été finalement partagé et plusieurs auteurs vont se partager le travail. Et finalement, ça va être une espèce de propriété collective avec vraiment des, des, des choses intéressantes qui vont se passer. Et enfin, la dernière, bah, c'est quand on crée quelque chose de nouveau, mais pas de se dire, bon, et puis maintenant, tu n'as le droit que de faire des choses limitées avec. Non, il n'y a pas de limitation. Je peux remettre en circulation le nouveau cours créé. Bon, ça c'était un espèce de rappel pour expliquer en quoi c'est tellement important les ressources éducatives libres, et c'est tellement important que, ben, il y a, euh, voilà, donc ça c'était mon petit résumé pour dire, surtout, parfois quand on le raconte, on donne juste les avantages, mais il est bien de raconter les désavantages si on ne le fait pas. Et c'est des choses qu'on a vues en particulier en cette période de covid on a des enseignants qui, euh, bah, qui ont peur de partager, qui demandent à ce que le Moodle de leur enseignant, de leur université, soit fermé à clé, pour que personne ne puisse voir ce qui se passe dans le, le, le TD d'à côté. Euh, de toute façon, tout le monde est tout le monde perturbé, parce qu'au bout d'un moment, plus personne ne sait ce qu'il a le droit de faire ou pas le droit de faire. Donc, euh, ben les gens, quand ils savent pas, ben, ils vont prendre des précautions et, euh, et faire le moins possible, en tout cas partager le moins possible. Et ensuite, il eh ben, y a cette histoire de formulaire qui est quand même pas très sympathique. Euh, les projets de recherche qui pourraient se baser là-dessus sont un peu paralysés parce que là aussi, plus personne ne sait ce qu'on a le droit de faire ou pas parce que bah, finalement, le matériel sur lequel on se base pour faire avancer les projets n'est pas euh, correctement licencié, n'est pas, pas libre. Et, euh, et puis, bon, en fait, d'autres comportements de ce type-là. Alors, pourquoi à ce stade est-ce que c'est important ben, C'est tellement important que ben, toute une série d'organismes, depuis un moment, B sont en train de soutenir ça. Alors j'en ai pris juste quelques-uns que j'ai notés. Parmi les plus récents, l'Éducation nationale, qui en France est vraiment en train de commencer à s'intéresser à ça, et la preuve, c'est que depuis le 1er septembre, B nous avons, ils ont nommé une personne dont le rôle est de s'intéresser aux logiciels libres et aux ressources éducatives libres au sein de la division, direction nationale pour l'éducation. Peut-être est-il avec nous, je parierais même qu'il est avec nous, mais je ne vois pas la liste des participants. S'il est avec nous, je lui donnerai volontiers la parole tout à l'heure. Euh, L'OCDE, depuis un moment, s'intéresse à ça, puisque bé, le but des ressources éducatives libres et de ouverte, c'est aussi de rendre plus intéressant le métier d'enseignant. Et donc l'OCDE a peur d'un euh, système dans lequel eh ben, les, euh, les enseignants bé, se démotiveraient. Pour ceux qui n'ont pas tout à fait remarqué, l'OCDE, c'est les mêmes qui viennent de sortir un, un très beau rapport qui explique combien les enseignants français sont euh, bien payés, ham ham, par rapport à leurs collègues de l'OCDE. Euh, ensuite, on continue, on a l'Europe, donc l'Europe qui, là aussi, encourage ce genre de choses-là. Et je donne, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est anecdotique, mais l'autre, euh, il y a quelques semaines, l'État de Californie investissait 100 millions de, euh, de dollars. Sur le, le développement dans la Californie des ressources éducatives libres. Il faut savoir que dans un pays comme les États-Unis, euh, le coût des textbooks peut être prohibitif et empêcher les gens de faire leurs études. Donc quelque part, eh ben, des euh, euh, gouvernements d'État de, de, vont encourager le développement de ressources éducatives libres pour justement permettre un accès à l'éducation euh, plus important. Et donc il manque qui Ben l'UNESCO. Donc l'UNESCO, qui euh, s'intéresse depuis très longtemps à, aux ressources éducatives libres, il est plausible, c'est ce que l'UNESCO dit, mais je pense que c'est probable, que c'est lors d'une un, réunion UNESCO que le terme « ressources éducatives libres » a même été inventé. Donc l'UNESCO, c'est une grande organisation hein, qui, est, qui est basée à Paris, c'est un peu la petite sœur des, des Nations Unies, c'est aujourd'hui 193 États membres, on espère bientôt en retrouver un qui est parti il y a 2-3 ans, euh, il y a ben, un peu partout des réseaux des commissions nationales, donc il y a un énorme travail de, de, de terrain, et bien sûr ils travaillent avec des ONG un petit peu partout. Alors, pourquoi l'UNESCO s'intéresse à ça ben Parce que dès le lancement des Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh ben on va trouver des choses quand même extrêmement fortes. On va trouver le droit de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen et sans considération de frontières. Donc, dans la Déclaration des Nations Unies, il y a quelque chose qui ressemble fort quand même à ce qui peut être considéré comme un but majeur de, des ressources éducatives libres, c'est-à-dire ben, le fait qu'il n'y ait pas de frontières pour la transmission libre des idées, dans ce cas-ci, des idées pédagogiques, de, des, idées, des idées de l'enseignement. Et bien entendu, le droit à l'éducation et le droit de l'éducation, il passe aussi par l'accès à des ressources éducatives de qualité. Alors ensuite, on va trouver l'UNESCO, donc qui, on l'a dit, est la petite sœur de, euh, des Nations Unies et qui va travailler en faveur du libre échange des idées et des connaissances. Donc tout ça fait que, ben, depuis déjà 20 ans, l'UNESCO travaille en faveur des ressources éducatives libres et euh, travaille avec donc les ONG, avec euh, des grandes organisations internationales. Et c'est allé jusqu'à un moment où euh, l'UNESCO a, en 2019, B euh, établit, écrit, fait voter une recommandation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une recommandation pour l'UNESCO B, c'est un test, c'est un texte, un instrument normatif, c'est-à-dire quelque chose dans lequel eh ben, on fait adopter à l'unanimité par les États membres un texte dans lequel les États membres vont tous dire « oui, c'est une très bonne idée, nous soutenons ceci ». Il n'y a pas de la part de l'UNESCO la possibilité d'envoyer des casques bœufs pour vérifier que la recommandation est vérifiée, mais il y a quand même une pression morale qui est très forte et qui fait que, logiquement, les États vont essayer de faire des choses liées à la recommandation. voilà L'autre avantage, c'est que c'est quand même un souple, c'est-à-dire qu'on arrive à faire adopter une recommandation, si vous faites une résolution, donc quelque chose qui est beaucoup plus rigide, ça prend des années et des années. Alors juste, j'ai dit que c'est souple, Bon, voici quand même, c'est un transparent que, que Mélanie m'avait enlevé, mais je le remets parce que ça montre l'importance accordée, c'est-à-dire la quantité d'étapes qu'il faut pour faire adopter une recommandation. Je rappelle, à l'unanimité de tous les États membres, donc il faut que tout le monde soit d'accord sur le texte. Et si certains ont lu le texte, le texte est courageux, le texte dit des choses qui aujourd'hui ne sont pas en application dans la plupart des pays du monde. Donc c'est quelque chose, un texte, qui va changer la donne. Donc à travers différentes étapes, ben des, des réunions, des réunions avec des, des partenaires représentant les gouvernements de tous les pays, des chercheurs, la communauté internationale, ben cette recommandation a été adoptée en novembre 2019. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de cette recommandation, je suggère quand même que vous l'ayez quelque part, vous pouvez la trouver facilement dans les six langues officielles des Nations Unies, sur, donc en français en particulier, vous pouvez le trouver sur le site de, de, de, de l'UNESCO. Et donc, il nous explique ce que sont les ressources éducatives libres, les raisons pour lesquelles, euh, les publics pour lesquels il faut les utiliser, les raisons pour lesquelles il faut les utiliser, euh, et puis des définitions très précises pour éviter de juste utiliser ce terme vague pour dire que j'ai partagé un fichier PowerPoint avec quelqu'un. Donc, sans que ce soit contraint, c'est intéressant d'avoir des définitions bien posées et puis des engagements finalement de la communauté. Alors, c'est le fameux transparent « Mélanie avait raison », sur lequel il me manque des textes. Donc, ce transparent, ce, les cases blanches qui sont là, sont des cases qui vont expliquer ce que sont les euh, « qui est », c'est-à-dire les, les grands enjeux tels que l'UNESCO les, euh, euh, les a reconnus, les a, les, les, les, les a vus. Donc, ce sont des, des enjeux de type « il faut absolument que sur le terrain, les gens fassent des choses » mais il faut en même temps permettre aux politiques publiques de s'adapter pour permettre aux ressources éducatives libres et donc à l'éducation ouverte de prospérer. Il faut ensuite s'intéresser à ce que ces ressources éducatives libres soient accessibles au plus grand nombre. Au plus grand nombre, ça peut être bien sûr aux personnes défavorisées, ça peut être aussi à des personnes qui ont des situations de handicap, et puis c'est la très très grande question du multilinguisme. Il faut absolument, bien sûr, ne pas rentrer dans une logique où euh, l'éducation ouverte voudrait dire bien, que tout le monde se met à apprendre l'anglais. Ce serait totalement dommage d'être là-dedans. Je dis ça dans un, une réunion francophone, et ça peut sembler de soi, aller de soi. Je peux vous promettre qu'il y a dix ans, ça n'allait pas de soi. Il y a dix ans, des pays, euh, y compris des pays francophones, envisageaient pour pouvoir accéder à des ressources éducatives de qualité, de mettre le paquet sur l'enseignement de l'anglais. Donc, en disant les choses un, ont un peu changé, mais pas encore assez pour que qu'on puisse s'en sortir là-dessus. Donc, il y a quand même un enjeu là-dessus qui est important. Et enfin, et donc, c'est en fait la grande case qui est à gauche, qui est verticale, c'est de dire que tout ça se fera s'il y a collaboration internationale. Donc ces cinq key areas ou, ou, ou, ou euh, R clés sont en fait les grands domaines d'action dans lesquels l'UNESCO, à travers un objet qui s'appelle la coalition dynamique, veut travailler ou est en train de travailler depuis déjà euh, bah, déjà de, euh, 2019. Et la communauté est encouragée à travailler là-dedans, à partager, soit à travers l'UNESCO, soit à travers d'autres sites. On parlera un petit peu du congrès Open Education Global comme étant un endroit où on peut faire ce genre de choses-là. Voilà, donc ça c'était pour en dire un petit peu sur l'UNESCO. Juste dire donc que l'UNESCO est vraiment moteur là-dessus. Il se passe des choses au niveau de l'UNESCO tout le temps. Ce n'est pas le seul acteur. Mais c'est un gros acteur et c'est vraiment intéressant de voir que l'UNESCO dont les deux missions sont essentiellement la culture et la, enfin la culture, la science et l'éducation. Mais pour l'éducation, les ressources éducatives libres c'est vraiment l'élément majeur de, de pour l'UNESCO. Donc c'est dit qu'il y avait un autre acteur, c'est l'Europe et donc l'Europe qui a décidé en 2019 de tenir au départ un petit projet qui était proposé par une université en Espagne qui s'appelle l'UNIL et un petit projet qui était de dire bon ben on manque surtout en 2019 on manquait de ressources pour former les enseignants donc c'était bien joli de dire aux gens ben vous devriez faire de l'éducation ouverte mais il fallait qu'on ait des ressources il fallait qu'on leur propose des choses et donc, eh ben, l'idée de Unir, de Daniel Bourgos en particulier, qui était le leader et qui est aussi un cher UNESCO. Donc, euh, l'idée, c'était de dire, on va rendre ça plus agréable que juste de mettre des PDF en ligne. On va créer un jeu, parce que chez eux, ils avaient un département qui savait créer euh, des jeux sérieux. Donc, on va créer un jeu et euh, la situation du jeu va permettre à un enseignant qui jouerait à ce jeu, ben, euh, d'apprendre un certain nombre de choses que nous aurons identifiées comme étant des choses importantes pour euh, l'éducation ouverte. Donc ça, c'était le pari qui a été fait en 2019, comme beaucoup de, de, de projets européens qui ont démarré en, en 2019. Malheureusement, on a ensuite raté toute la partie vraiment amusante des projets européens qui consiste à aller se promener dans les euh, autres villes et aller rencontrer sur le terrain les gens. Donc on a beaucoup travaillé, ben, vous vous en doutez, en ligne, euh, mais pour faire quoi ben pour faire donc les trois objectifs qui sont affichés sur ce transparent donc c'était de créer un jeu dans lequel le but c'était moins de pas se parler de euh, de théorie de que les ressources éducatives libres et plus parler de euh, plus parler de quelles sont des bonnes pratiques et là, en fait, le web regorge d'exemples parce qu'il y a eu des congrès. Et dans ces congrès, les gens ont raconté, ont rapporté les pratiques de terrain qu'ils ont eues. Donc, ces pratiques de terrain deviennent autant de modèles à partir desquels on pourrait développer ou on pouvait développer ben justement un jeu. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce cadre-là. Alors, la deuxième, c'était effectivement de rentrer dans la logique du jeu pour permettre ben, à chacun de se former seul, donc seul parce que bah, tous les établissements ne sont pas aujourd'hui capables d'organiser des politiques de formation. Donc, comme on n'est pas certain qu'on aura des politiques de formation, quand on pense plutôt que les gens vont vouloir apprendre par eux mêmes, bah, il fallait imaginer des jeux dans lesquels la gamification, comme on dit, bah, permettrait aux gens de, de se mettre à, à apprendre par eux mêmes. Et puis, euh, et puis donc, avec un objectif qui est clair, c'est il faut commencer à avancer dans la montée en charge, la montée en capacité des enseignements, de l'enseignant des enseignants de l'enseignement supérieur pour travailler avec des approches ouvertes. Alors, enseignement supérieur, pourquoi Bon, c'était un premier choix qui avait été fait à ce moment-là, et mais on est persuadé, pour l'avoir fait, que le jeu est totalement accessible à des enseignants de, du secondaire. Et là-dessus, où j'ai parlé de très grandes généralités, j'ai parlé de l'UNESCO, j'ai parlé aussi de pourquoi on a fait euh, Open Game. Donc, c'est un projet Erasmus+, c'est un projet en deux ans, donc il va toucher à sa fin euh, dans une semaine, euh, dans une semaine très exactement. Donc, un projet en deux ans. Euh, ben là, maintenant, je vais donner la main à Mélanie, qui a été côté Nantes, puisqu'il y a eu des gens dans différentes universités, mais côté Nantes, qui a, euh, qui a fait le travail, tout le travail, le, le, le gros du travail, on va, dire, on va dire côté Nantes, et va vous raconter un petit peu à la fois le matériel du jeu et le jeu lui-même. J'arrête là-dessus et bien entendu, je vais regarder les questions, je vais préparer les réponses, et puis je suis avec vous tout à l'heure. Malanie, c'est à toi. Oui, merci Colin. Euh, du coup, après cette introduction, euh on va dire, euh, au niveau stratégique euh, d'Open Game. Je prends le relais, comme l'a dit Colin, sur la partie, on va dire, plus euh, opérationnelle et pour entrer un peu dans, dans le détail et pour mieux comprendre comment ce projet, euh, qui a duré, euh, du coup, euh, deux ans, euh, est arrivé, du coup, euh, à sa fin, euh, bah, le 30 septembre, justement, euh, ça sera à la fin du projet, euh, qui a donc duré deux ans et qui a été, donc, euh, réalisé par six partenaires européens qui sont des universités. Donc on a deux universités en Espagne, une au Portugal, une en Allemagne, en Irlande et puis nous en tant qu'université qu de Nantes en France. Donc ce projet, donc Erasmus, je vous ai mis le lien d'ailleurs, normalement vous avez dû recevoir un, un, une petite box qui vous invitait à, à aller sur le site du, du projet en, en langue anglaise. Euh, il s'est euh, dispatché entre guillemets en cinq work packages, donc comprendre cinq, on va dire. Euh, Deliverable. En anglais, ça n'est toujours pas, mais je veux dire cinq, on va dire, morceaux différents qui ont tous, bien sûr, un lien les uns avec les autres. Donc là, je vais les passer rapidement en revue, ces cinq work packages, pour revenir dans le détail, du coup, comme vous pouvez l'imaginer dans les slides qui vont suivre. Donc, le, le premier gros travail qui a été réalisé euh, par l'ensemble des, des partenaires n'est autre que celui, finalement, de, de recherche et de collecte hein, de pratiques ouvertes, réussies, justement, et qui existent euh, aujourd'hui à travers le monde. Euh, pour en faire quoi bah, Tout simplement un manuel euh, de pratiques ouvertes. Donc là, l'idée, c'est que chaque partenaire est allé fouiller euh, en fonction de ses ressources, de ses connaissances, euh, notamment euh, pour se dire, OK, euh, quelles sont... Euh, quelles sont les pratiques euh, actuellement Ensuite, en partant de ça, il y a euh, le w, euh, le work package numéro 2, qui a été celui de se dire, comme Colin l'a évoqué euh, il y a quelques minutes, de se dire, OK, de ces pratiques-là, comment je peux euh, en faire un cours qui est à la fois théorique, mais en même temps qui se base et qui s'inspire sur des euh, pratiques réelles pour le transformer en jeu, donc le work package numéro 3. Euh, évidemment, un jeu qui a aussi euh, des objectifs pédagogiques, donc euh, la question de système d'accréditation, comment venir euh, mettre une sorte de, de reconnaissance euh, ou de récompense, entre guillemets, sur euh, les compétences ou les connaissances qui sont nouvellement acquises et puis, euh, un dernier euh, paquet, entre guillemets, qui consiste en se dire « Ok, euh, on est en mesure de fournir une boîte à outils euh, libre à chacun ou à chacune d'utiliser si moi aussi j'ai envie d'implémenter le jeu euh, au sein de ma structure euh, ou de mon université, par exemple. Donc, je reviens sur le work package numéro un. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Euh, C'est le manuel de pratiques ouvertes. Donc là, un point rapide sur la méthodo. Euh, le grand travail qui a été de collecter un premier jet de pratiques ouvertes. Donc, à la base, on est parti sur quand même un, une liste qui regroupait 65 pratiques différentes. Euh, il a fallu ensuite évidemment les filtrer. Euh, via un cadre de compétences que je ne vais pas développer ici. Par contre, je vous invite évidemment à consulter. Euh, donc là, j'ai mis le lien, donc je ne pense pas qu'on puisse cliquer dessus, mais on pourra euh, bien sûr communiquer le, le support. Enfin, Je pense que vous l'avez déjà à travers cette plateforme. Mais éventuellement, également, via le site du projet, vous pouvez retrouver euh, l'ensemble des work packages qui sont accessibles. Donc, vous allez pouvoir re retrouver, par exemple, le cadre de compétences que j'évoque très rapidement euh, ici. Euh, donc, oui, euh, ce que je voulais dire, c'était surtout donc, que ces pratiques, du coup, étaient filtrées suivant un cadre euh, de compétences, c'est-à-dire se dire, bah, est-ce que cette pratique répond à euh, une exigence en termes de connaissances, en termes de compétences à acquérir pour vraiment euh, maîtriser, entre guillemets, des, des pratiques liées à, à l'éducation ouverte et donc, euh, toute cette sélection a donné lieu à 24 pratiques qui ont été retenues, euh, également selon du coup des critères très précis qui sont affichés à droite de, de, de cette slide, qui sont la large applicabilité, le fait de se dire qu'une pratique puisse être appliquée dans un autre établissement ou dans un autre secteur, enfin, une autre matière, tout simplement, qu'elle soit donc applicable à un plus grand nombre euh, d'éducateurs ou, ou d'éducatrices, par exemple. Euh, la question de la neutralité euh, technologique, le fait de se dire qu'il n'y ait pas de discrimination avec l'utilisation d'un logiciel ou d'un outil, euh, par exemple, par, je pense à un outil payant, par exemple, euh, l'idée étant qu'un maximum de personnes puissent dupliquer ou appliquer la pratique euh, chez lui ou, ou chez elle, et la facilité de transfert, de transfert également d'un domaine à un autre. Donc une fois ces pratiques, ces 24 pratiques retenues, on a évidemment décrit ces pratiques selon un cadre commun, c'est hein, assez, assez bateau avec le titre, l'impact de la pratique, les résultats de cette pratique, de manière à avoir un socle commun à l'ensemble de ces 24 pratiques qui ont été bien entendu relues par l'ensemble des partenaires. Euh, enfin, d'assurer tout simplement bah, la compréhension et, et, et la conformité pour nous donner lieu, finalement, à une version finale, euh, un end-books euh, d'open practices, donc euh, de, de pratiques ouvertes. Euh, un petit point important, euh, quand même, à préciser, c'est que donc, ces pratiques ouvertes, elles concernent tant euh, l'élaboration ou la recherche de contenu ouvert. Que la conception, comment concevoir une ressource, que des notions de pédagogie ou encore d'évaluation, c'est-à-dire comment j'évalue en mode ouvert. Voilà, il y a vraiment, un, on va dire un panorama complet, en tout cas enfin, complet. Je ne sais pas, je sais pas si j'ai la prétention de, de, de dire ça, mais en tout cas qui se veut le plus exhaustif possible sur sur l'éducation ouverte. Et puis, donc, partant de ce premier, euh, premier livrable euh, de ces pratiques, euh, s'est posé, du coup, le défi d'en faire un cours. Et c'est là où nous, euh, en tant qu'université de Nantes, sommes passés, euh, avions euh, pardon, le rôle de pilote sur ce, ce package. Donc, c'est certainement celui où je vais passer le plus de temps parce que c'est celui euh, sur lequel, euh, on va dire, on, on a eu plus euh, la maîtrise des choses et euh, on saura répondre euh, aux questions avec un certain nombre de défis. Euh, évidemment, le premier étant de construire un cours différent. Tout à l'heure, Colin l'a évoqué. Euh, on sait aujourd'hui qu'il y a plein de, source, de ressources, pardon, de sites euh, qui existent pour se former euh, à l'éducation ouverte. Donc, euh, on n'avait pas la prétention de se dire qu'on allait créer quelque chose de, de super euh, innovant euh, avec un doc PDF. Donc, l'idée, c'était de se dire quelle est la valeur ajoutée de ce que nous allons, allons produire euh, et ça, du coup, ça passait par, justement, l'inspiration de pratiques euh, et de choses vraiment concrètes, d'actions concrètes qui sont menées euh, à l'heure actuelle par des, des éducateurs, notamment, euh, qui s'appuient sur donc ces pratiques, je viens de le dire, euh, et sur des ressources éducatives libres. Le but étant, euh, du coup, de réutiliser également des cours et des contenus qui existent déjà par ailleurs. Je pense euh, notamment aux, aux cours qui peuvent exister sur les euh, licences sur Creative Commons, euh, donc aussi d'être là pour, pour partager et pour rappeler finalement à travers euh, ce cours qu'il y a des choses, des choses qui existent, et qui plus est qui sont évidemment des, déjà des règles, qui puissent être traduits, euh, parce que donc l'un aussi des, des, des critères importants de, de ce projet Erasmus, c'est que l'ensemble des livrables euh, est fourni euh, et est traduit dans les langues officielles du projet, donc à savoir l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand euh, et le français. Euh, et qui puisse être gamifié, puisque, évidemment, l'objectif final est d'arriver à la création d'un jeu, donc open game. Donc, il y a quand même toute une notion, si vous voulez, qui, qui diffère d'un cours qu'on peut créer normalement. Euh, il y a un côté, du coup, où il faut être dynamique, où aussi, on peut se dire, ben je fais une partie du cours, je, je saute une autre, je reviens. Euh, D'avoir des quiz, des, des, des jeux, en tout cas, qui pouvaient être ensuite gamifiés et implémentés euh, dans un jeu. Euh, également, l'un des défis euh, pour nous euh, au travers de ce livrable a été euh, le fait de se dire, et Colin l'a évoqué aussi rapidement, euh, que le jeu puisse être réalisé par n'importe qui de chez soi. Et donc, euh, la grande différence, si vous voulez, de euh, suivre un module ou suivre un cours avec un professeur qui est à disposition pour répondre à nos questions. Là, en fait, on avait aussi un, un, un bon de commande très précis qui disait, bah, il faut être en autonomie, il faut être capable finalement de, de, de dérouler ce cours euh, et ce jeu, par définition, de, de manière totalement autonome. Donc, Pour rentrer plus en détail dans, dans ce cours justement et dans la conception de celui-ci, vous imaginez bien que j'ai essayé d'être la plus concrète possible parce que sinon je pourrais, on pourrait en parler encore bien longtemps parce que ça nous a pris, comme vous pouvez l'imaginer, et énormément, euh, énormément de travail. Euh, notre cours aujourd'hui, il est basé sur huit modules différents qui vous, que vous pouvez voir euh, à l'écran, donc des lettres A à H. Euh, ces huit modules correspondent finalement à huit euh, pratiques d'enseignement ouvertes. Euh, voilà, j'utilise les REL dans mes activités d'enseignement. Une autre pratique, je vais publier mes ressources éducatives sous forme de REL, etc. Donc, ces huit modules... Euh, à l'intérieur, euh, j'ai décrit du coup la structure juste à droite de l'écran. Un module va finalement euh, à lui seul recouper deux unités d'apprentissage. Donc, deux unités d'apprentissage qui correspondent à deux cours, on va dire, et vraiment deux euh, compétences à acquérir. Donc ici, par exemple, si je prends l'exemple du module 1, euh, le A, pardon, donc euh, « utiliser les REL dans vos activités d'enseignement ». Pour arriver à cette pratique, j'ai deux unités d'apprentissage qui vont être l'utilisation de licences ouvertes et la création, révision et remixage des REL. Le, donc, très concrètement, une unité d'apprentissage, c'est un apport théorique avec du contenu existant des cours, une activité qui va permettre derrière de m'assurer que j'ai bien acquis, entre guillemets, les, les compétences qui vont me permettre justement d'utiliser les REL dans mes activités d'enseignement. Donc, un module, c'est non seulement un cours, mais également euh, des activités. Et ces activités, elles sont directement, en fait, inspirées des pratiques ouvertes dont je vous ai parlé juste avant. En fait, dans chaque module, on va retrouver trois activités qui sont en réalité trois pratiques. Donc ici, euh, si je reprends toujours mon module A, j'ai euh, ma pratique qui consiste à utiliser des Open Textbooks en tant que ressources ou l'utilisation de MOOCs, par exemple. Et également, l'une des caractéristiques importantes euh, du, du cours euh, et du jeu, par définition, qui s'est inspiré euh, du cours qu'on qu qu a réalisé, c'est la notion euh, de laisser la possibilité en fait, à chaque élève ou chaque joueur du jeu euh, de choisir la durée et le, le temps d'investissement euh, qu'il a euh, à disposition pour réaliser ce jeu. Donc, on a trois durées différentes par module. Donc, une, deux ou trois heures. Et en fait, en fonction du temps qu'on a devant nous, bah, soit on va euh, s'intéresser qu'à une pratique, soit on va euh, en réaliser euh, deux, voire trois. Donc, euh, tout en sachant que qu'une heure par module, on est à un minimum euh, sur un jeu ou sur un cours qui, qui dure pardon, euh, 8 heures et qui jusqu'à 30 heures euh, réalisable euh, sur un semestre, par exemple, si on souhaite l'implémenter dans une université. Voilà, donc là, sur cette slide, je vous ai mis plus particulièrement le lien du cours euh, en français, euh, mais également, encore une fois, à dispo sur sur euh, sur comment sur le site du projet. Donc, euh, nous... <rire> vous allez voir, le cours, il fait entre 250 et 300 pages, ben, forcément, puisqu'on a huit modules qui font chacun 30 à 40 pages. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'assez dense, mais une fois encore... Euh... L'intérêt de ce cours, c'est de se dire « je ne suis pas obligé de suivre les huit modules dans l'intégralité et même bien une partie, je peux très bien suivre une partie par module, voilà, selon les connaissances que j'ai déjà. » Alors, juste rapidement, un petit focus du coup sur les unités d'apprentissage dont je vous ai parlé. Je vous ai expliqué du coup qu'un module, c'était deux unités d'apprentissage. Il y a au total huit modules et huit unités d'apprentissage, cela signifie qu'en réalité, nous allons retrouver chacune des unités d'apprentissage dans deux modules différents. Donc évidemment, ce n'est pas du tout un choix aléatoire, c'est parce qu'évidemment, vous notez bien que si je prends le cas de l'utilisation des licences ouvertes, il n'y a pas que dans la pratique, euh, il n'y a pas que dans le module utiliser les règles dans mes activités d'enseignement que les licences ouvertes vont servir. Ce qui permet euh, en même temps un gain de temps entre guillemets, puisque si j'ai fait le module A, que j'ai passé mes deux unités d'apprentissage et puis que je vais dans le module D, euh, je peux sauter du coup cette fois ci euh, l'unité d'apprentissage utiliser les licences ouvertes, puisque je l'aurais déjà passé par ailleurs. Voilà, là, c'était pour essayer d'expliquer un peu plus concrètement euh, la différence également euh, avec les unités d'apprentissage, euh, les pratiques, et puis surtout que vous ayez en tête en, euh, les différentes compétences, entre guillemets, euh, qu'on a cherché à, à mettre en avant à travers euh, la conception du cours. Voilà. Et puis alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans le concret et pour essayer d'un peu plus se projeter, je vous ai mis finalement la structure, on va dire, même d'un module. Comment un module est, est, est, est déroulé, pardon, se, se déroule. Donc vous avez forcément le 1 et le 2, le bienvenu et le en savoir plus qui sont une sorte d'introduction et une base commune à l'ensemble des huit modules. On va venir donner une définition, une serait bien trop pimble, mais en tout cas, on va essayer d'amener du contexte autour du concept d'éducation ouverte, parce que le but, c'est évidemment de s'adresser à un public qui n'a jamais entendu parler d'éducation ouverte. Euh, on va découvrir la pratique, donc une des trois pratiques dont je vous ai pas parlé tout à l'heure sur euh, une des slides précédentes. Et en fait, euh, là, où le, le, là où on va apporter un peu de dynamisme, entre guillemets, c'est qu'on a découvert la pratique et puis euh, on va amener finalement le, le joueur à se demander mais de quoi j'ai besoin pour mettre en œuvre cette pratique. Par exemple, euh, si je reprends la pratique d'utiliser de, euh, euh, des MOOC en classe, euh, bah, de quoi j'ai besoin bah, finalement, je vais avoir besoin d'une compétence sur euh, l'utilisation des licences ouvertes. Et donc, ça sera ici euh, mon point 5, un peu plus sur, qui va m'amener, du coup, sur euh, l'aspect théorique sur les licences ouvertes. Euh, le point 6, ça sera la deuxième unité d'apprentissage. De, Et puis, euh, le point 7, que l'activité euh, d'apprentissage commence. Donc là, en fait, tout simplement, c'est de se dire « j'ai lu la pratique ». J'ai acquis les compétences, enfin les connaissances, du coup, me permettant de mettre en œuvre cette pratique. Ok, maintenant, je vais me poser les, les questions, les questions sur le, le comment, du pourquoi, je, je, comment faire pardon, pour appliquer cette pratique. Euh, et puis voilà, après, du coup, on a plus à explorer si on a du temps. Là, c'est les versions moyennes et longues, en fait, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, des modules. La découverte des deux autres pratiques, là aussi, du coup, si je choisis les versions longues ou courtes, euh, ce que j'ai appris. Donc là, c'est évidemment un résumé sur, euh, sur les unités d'apprentissage que j'ai réalisées auparavant et euh, l'attribution d'un badge. Donc là, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard, mais donc qui concerne euh, l'accréditation finalement et, euh, et la reconnaissance de, de ce que j'ai acquis. Donc l'essentiel finalement sur, sur cette partie du cours, c'est euh, les huit modules qui peuvent du coup se, se, se, se consulter sans ordre particulier comme je vous le disais tout à l'heure, les huit cours qui sont associés à ces modules, les trois activités également, donc celles qui ont été précédemment identifiées, comme je vous le disais, dans le premier lot, et pour chaque module, trois différentes. Euh, un point également qu'on tenait à souligner, c'est évidemment l'existence d'alternatives. Euh, Aujourd'hui, on est conscient qu'on n'est pas les, les maîtres de l'éducation ouverte et qu'il euh, y a déjà énormément de cours qui sont à disposition. Et on en a mis d'ailleurs quelques-uns ici. Euh, des cours, mais il y a également de, du contenu, des MOOC, des vidéos, le MOOC de la Open University par exemple. Donc voilà l'idée c'est de se dire que nous on, on a fait une nouvelle proposition entre guillemets mais qu'évidemment euh, il y a des choses qui existent et on vous invite évidemment très fortement à, à en prendre connaissance. Donc, on va rentrer ensuite, bien sûr, dans le jeu directement. Donc, le WP3 qui a été du coup piloté par nos partenaires espagnols, l'université, enfin, UNIR, du coup. C'est le nom de l'université, pardon, pour pour le raccourci. Et avant donc de faire une démo et de vous partager mon écran, juste peut-être quelques caractéristiques essentielles. Le jeu dispo dans les cinq langues du projet, toujours pour rester en cohérence avec le bon de commande initial. Euh, un jeu qui a été réalisé avec une volonté forte d'encourager la participation, donc de ne pas rester finalement passif devant son écran, euh, mais également euh, de les inviter à revenir. C'est-à-dire que euh, je peux quitter le jeu, revenir quelques semaines, quelques heures plus tard, quelques semaines plus tard, je, euh, je n'aurai pas tout perdu et je vais pouvoir reprendre là où j'en suis. Euh, C'est une notion hyper importante vu la durée du jeu. Euh, si on va jusqu'aux 30 heures, on imagine bien qu'on ne va pas passer euh, toute la semaine dessus. Euh, un graphique qui se veut volontairement rétro et vintage. Pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de tester le jeu et de euh, le parcourir, vous avez pu voir du coup le, le choix graphique qui a été réalisé par notre partenaire. Euh, L'histoire dans son contexte. Euh, en fait, l'histoire, c'est Alex, euh, une prof qui, vient, euh, qui arrive dans son université et le recteur l'appelle pour lui dire euh, qu'il faut qu'elle sauve l'université parce que euh, le monde universitaire est en danger si euh, on ne se met pas rapidement à l'éducation ouverte. Donc, en fait, on est vraiment euh, à l'intérieur d'une université. On va naviguer de salle en salle euh, afin de, de réussir notre mission. Et puis, bien sûr, euh, je, je l'ai écrit, mais ça paraît... Euh, vraiment logique, c'est euh, surtout un univers et un, un projet où le jeu euh, coexiste avec l'apprentissage. Et ça, je pense que je n'ai pas besoin d'en savoir plus, puisque l'apprentissage, finalement, c'est toute la partie dont je viens de, de vous parler, euh, où on, on apprend tout en s'amusant avec euh, voilà, des jeux euh, qui viennent un peu parsemer, euh, entre guillemets, tout du long, euh, l'expérience euh, utilisateur. Donc, je vais vous mettre tout de suite euh, un lien vers le jeu tout d'abord comme ça vous allez pouvoir aller lien vers le jeu et puis ensuite je vais partager mon écran pour pouvoir en fait vous montrer euh, vous montrer voilà normalement ça c'est bon partager Écran entier. Voilà. Donc là, normalement, oui, moi je vois un truc avec 1000 écrans, mais c'est bon, ça marche. Euh, donc là, normalement, si tout fonctionne, vous avez la vue sur mon écran où on me demande de m'identifier. Bon, j'imagine que oui, sinon j'aurais déjà... Reçu quelque chose. Euh, ok. Donc là, je m'identifie en choisissant euh, ma, la langue que, que je préfère, hein, donc celle que je parle. Euh, je m'identifie où je crée mon accès. Euh, pourquoi C'est tout simplement pour euh, une question de suivi. C'est-à-dire que si je m'en vais et que je reviens du jeu, bah, forcément, on a besoin d'un ID euh, pour reprendre, euh, pour reprendre euh, là où j'en étais. Donc là, j'arrive sur la partie euh, du coup, euh, enfin, l'accueil la, la, euh, du jeu. Euh, moi, je vais faire recommencer le jeu parce que du coup, vous imaginez bien que dans le cadre, dans le cadre des recettes, ben, je, le jeu, je, je l'ai plutôt bien euh, maîtrisé. Euh, donc là, voilà, j'arrive du coup, j'ai mon téléphone qui sonne. Ça, c'est mon avatar. Et donc, c'est euh, le recteur qui me passe un coup de fil et qui me demande de lui venir en aide. Euh, du coup, je vous ai un peu spoilé, puisque je vous, ai, je vous en ai parlé il y a deux minutes. Mais voilà, qui nous indique que l'institution est en danger euh, si euh, on ne bascule pas en mode open. Et donc, euh, qui me dit, euh, m'annonce le temps que j'ai pour résoudre ce, euh, ce défi. Et voilà. Le recteur qui me souhaite bonne chance. Et ensuite, bon, là, j'ai... Pardon. Et donc là, euh, j'arrive, pardon, finalement sur la page d'accueil. Donc là, je suis à l'intérieur de, de l'université. J'ai une collègue, du coup, qui, qui m'accueille en me demandant bah, « Qu'est-ce que je fais là ?» Donc, je lui dis que j'ai une mission, mais vu que je ne connais rien à l'éducation ouverte... Euh, je lui demande si elle sait ce que ça signifie être ouvert. Voilà. En fait, le but, c'est de reprendre finalement la trame du module, des modules que je vous ai présentés tout à l'heure, mais de les faire en fait sous format de jeu. Donc, on va évidemment commencer par rappeler une ou deux définitions sur l'éducation ouverte. Et voilà. Et en fait, là, vous avez euh, les salles de cours, des labos, des auditoriums, euh, qui sont au nombre de 8 et qui correspondent, du coup, aux 8 modules que je vous ai présentés euh, il y a maintenant quelques minutes. Voilà. Donc, ici, donc on, a, on retrouve les badges aussi sur la page d'accueil. On aura l'occasion euh, d'y revenir. Donc là, je vais aller au hasard sur l'auditorium numéro A, parce qu'en plus, du coup, euh, ça va être le module euh, numéro A dont je vous ai parlé depuis le début de la présentation. Donc là du coup je tombe sur un professeur qui m'accueille, euh, qui n'est pas très content de ses étudiants euh, actuellement. Euh, et donc euh, voilà. On lui dit qu'on est à la recherche de données ouvertes. On a le prof qui est un peu sceptique euh, et à qui on invite du coup à, à, à jouer en fait avec nous. Donc là, j'appuie sur le livre. Euh, on je suis peut-être allée un petit peu vite, désolée, mais en fait, euh, comment dire J'avais enfin, une consigne qui me disait trouver le livre pour voilà. <rire> bon, l'info. Euh, voilà, et en fait, quand j'appuie sur ce livre, je vais retrouver en fait euh, la découverte de euh, la première pratique. Donc là, en l'occurrence, c'est celle qui est en lien avec l'utilisation euh, d'un open, text open textbook en fait, dans, dans son pratique. Donc, on va voir un résumé en fait, euh, voilà, d'un professeur qui a mis en place euh, justement et comment il l'a fait, quel était son retour euh, d'expérience. Donc, j'ai consulté euh, cette ressource. Et là, justement, on va retrouver le choix en fait euh, vers les unités d'apprentissage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, pour réaliser cette pratique, voilà, est-ce que je veux en savoir plus sur les licences ouvertes Si j'ai déjà suivi le cours parce que, admettons, je suis allée sur le module D et donc, du coup, finalement, euh, j'en sais déjà quelque chose sur les licences ouvertes. Je peux squeezer le cours, mais juste repasser le test. Ou alors, je ne veux même pas en savoir plus parce que ça y est, je, je, je maîtrise. Euh, ou alors, je passe directement à l'unité numéro 2, par exemple, où j'ai également le choix de ne faire ni l'un ni l'autre, par exemple. Donc, je veux en savoir plus sur les licences ouvertes. Et là, je vais rentrer dans l'unité d'apprentissage. Et donc là, vous voyez le lien direct avec le cours, du coup, qui a été créé avant. Euh, donc là on retrouve du contenu évidemment il y a un, il y a un apport théorique euh, dans chaque, chacune des unités d'apprentissage euh, les différents niveaux donc là en fait tout simplement c'est en fonction du temps qu'on a accordé c'est ce que je vous disais tout à l'heure si euh, j'ai une heure devant moi bon, je vais aller à l'essentiel, je vais voir le niveau 1 par contre si j'ai plus de temps bah, nous on a été chercher du contenu existant par ailleurs euh, pour euh, du coup euh, venir nourrir euh, cette euh, notion euh, d'apprentissage et le niveau 3 qui, lui, euh, se caractérise toujours par des vidéos qu'on a été chercher alors euh, dans les langues officielles du projet, euh, ce qui n'a pas toujours été facile selon les langues, parce qu'en euh, anglais, il y a beaucoup de contenu, mais vous imaginez bien que dans d'autres langues, c'est un peu plus compliqué. Euh, heureusement, euh, YouTube nous a un peu euh, sauvé la mise avec euh, la, la possibilité d'avoir les sous-titres automatiques dans toutes les langues. Donc, euh, du coup, euh, ça, c'est plutôt pas mal. Euh, donc, Voilà. J'ai suivi le cours, je souhaite passer le test. Donc là, j'ai un rapide test euh, justement sur, euh, sur le contenu qui m'a été, euh, été présenté avant. Euh, je passe à la deuxième unité d'apprentissage. Donc là, c'est la même construction. En fait, il y a vraiment la même construction pour l'ensemble des modules. Voilà, vous retrouverez toujours euh, la même chose. Euh, donc là, euh, j'ai suivi je vais faire comme si je l'avais... Donc là, en fait, j'ai suivi ma pratique, j'ai passé mes compétences, et ensuite, j'ai sauté rapidement, mais j'avais tout un speech sur, justement, que l'activité d'apprentissage commence. En fait, c'est une activité qui dure 10 minutes avec des questions, on va le regarder ailleurs, ce n'est pas grave, mais avec des questions sur finalement l'activité qui se veut du coup être autonome, c'est-à-dire que moi, devant mon ordi, je suis capable d'avancer seule. C'est des questions sur, euh, ok, euh, très pratico-pratique, sur comment moi, demain, je peux euh, implanter euh, cette pratique euh, au sein de, de ma classe, par exemple. Et voilà, là, l'activité se poursuit. Euh, j'ai euh, le professeur qui me donne une clé, puisque du coup, j'ai passé les étapes euh, précédentes parce que je veux avoir plus d'infos, justement, euh, toujours sur euh, l'utilisation d'Orel euh, dans mon quotidien. Donc là, pour aller plus loin, donc là, vous voyez, c'est niveau 2, ça veut dire qu'en fait, je suis déjà dans le, la partie où euh, j'ai plus de temps et donc euh, j'ai deux heures à consacrer au module. Là, si je voulais, je pouvais très bien m'arrêter au niveau 1. J'ai passé mes tests, euh, j'ai fait ma... Enfin, en vrai, j'y passerai beaucoup plus de temps parce qu'évidemment, il y a le contenu à faire, les quiz à répondre, mais bon, l'idée, ce n'est pas de passer une heure. Euh, mais euh, voilà, pour aller plus loin, j'ai encore, du coup, d'autres questions euh, pour euh, l'application de cette pratique. Le test de réflexion, parce qu'on est aussi conscient de se dire qu'en fait, toutes les pratiques ne sont pas applicables à toutes les personnes euh, qui euh, suivent le cours. Euh, donc voilà, on va poser des questions sur est-ce que votre cours est adapté finalement pour écrire un Wikibook? Euh, est-ce qu'on va aller plus loin en allant cherchant des manuels ouverts qui existent déjà? Voilà, il y a vraiment une, une notion de se dire, euh, bah oui, en fait, finalement, je ne suis peut-être pas obligée d'écrire un Wikibook, mais est-ce que déjà, une première étape ne serait pas, en fait, d'aller chercher s'il si y a des manuels qui existent déjà et que je puisse euh, les réutiliser. Voilà. Le résumé. Donc là, c'est finalement un retour sur les compétences que j'ai acquises tout au long de ce module. Et la sortie. Donc là, euh, j'ai passé, on voit bien mes trois niveaux de, du module. J'ai la possibilité de, de continuer et de recommencer si je le souhaite à tout moment. Euh, et je reviens du coup sur euh, mes différentes salles de classe. Et j'ai aussi, donc là, euh, les badges. Donc là, il s'affiche ici. Donc, ils reprennent exactement les, comment dire, les, les titres des modules. Et en fait, ils deviennent verts quand vous les, vous les, vous les avez acquis, tout simplement. Voilà. Euh... Donc là, par exemple, j'ai pris un autre module. Voilà Là, cette fois-ci, c'est des élèves, du coup, qui m'accueillent. Euh... Et donc, voilà, c'est toujours un peu le même scénario où parfois, on va avoir des choses à résoudre, des, des éléments à faire glisser. Euh, pour pouvoir, euh, justement, euh, accéder à l'étape d'après. Voilà pour le jeu. Je vais arrêter le partage. Euh, J'espère que je n'ai pas été trop long, mais En tout cas, je n'ai rien vu. Je ne peux pas, je n'ai pas vu. Donc, je me suis dit, euh, <rire> si jamais ça ne marche pas, euh, tant pis. <rire> Quelqu'un m'aurait bien dit il euh, y a un problème. Euh, hop, donc, attendez. Je reprends mon support. Euh, voilà, donc, pour la démo live, je vous ai envoyé le lien. Donc, pour continuer euh, un peu sur la suite du projet, parce que donc tout à l'heure, je vous ai parlé des cinq work packages. Donc là, j'en suis au troisième. Euh, un élément qui est assez central, c'est le fait que vous pouvez toujours, vous pouvez donc non seulement jouer à ce jeu qui est dispo, comme vous, vous, vous avez pu le voir, mais vous pouvez également faire vos remontées via Google Form donc c'est un, un test alors, qui est en langue anglaise, donc pour celles et ceux en qui ça, ça pourrait prêter un petit peu de difficulté, vous pouvez utiliser Google Chrome, faire un clic droit et traduire en anglais. Et en fait, sur les 12 ou sur les 13 questions, il y en a seulement une qui est une question ouverte, donc voilà, vous pouvez facilement répondre en français il euh, n'y a pas de souci, on s'est arrangé avec le partenaire qui, si besoin, nous demande une traduction. Mais vraiment, il faut pas que la langue soit une barrière pour répondre à ce questionnaire, c'est ultra important, ne serait-ce que pour, du coup, prendre en compte les remontées euh, et surtout en fonction aussi, euh, je pense à ça, de, de, de votre profession. Parce qu'en fait, le jeu est accessible à la fois pour des doctorants, pour des profs, pour des personnels du bibliothécaire. Je veux dire, on n'a pas tous le même profil, on n'a pas tous les mêmes attentes ni les mêmes besoins vis-à-vis -vis de, de, de ce jeu. Et du coup, ça peut être aussi important. Il y a peut-être des choses qui paraissent euh, claires pour certains et qui le sont moins pour d'autres. Euh, le jeu en version officielle a compté du 30 septembre. Donc là, la date est à reconfirmer. Mais le 30 septembre étant la, la fin du projet, on imagine que la version euh, officielle, entre guillemets, sortira au 30. Et également, un point euh, qui est plutôt euh, ultra positif, c'est euh, le fait que euh, ce n'est pas parce que le projet se termine au 30 septembre que le jeu euh, va mourir. En fait, il est prévu, euh, côté euh, partenaire euh, espagnol, une mise à jour en fait au fil de l'eau pendant les deux prochaines années du projet. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à faire des remontées, que ce soit euh, directement sur le Google Form, mais également via notre adresse à nous, euh, donc, qui est chère. Ah, oh, j'ai plus l'adresse. Elle est sur une des slides. Euh, mais on... voilà, il y a un mail, en tout cas, sur, laquelle... sur lequel vous pouvez nous envoyer un mail. Et nous, évidemment, en tant que partenaires du projet, on sera tout à fait en mesure de, de faire remonter. Euh, le système d'accréditation qui est le lot euh, qui était le, le quatrième lot, donc là du coup je vous en ai un peu parlé, ça a été finalement la réflexion autour de la reconnaissance qu'on pouvait accorder à, au fait d'avoir passé du temps et à avoir acquis de nouvelles compétences à travers de, du jeu. Donc le parti pris a été celui d'implémenter de, des badges au fur et à mesure qu'on passait des modules, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Euh, et de laisser également la possibilité à, euh, aux universités ou, ou aux, aux structures qu'ils souhaiteraient d'implémenter des ECTS. En fait, le jeu a été fait d'une telle façon, avec un socle commun, une structure, deux badges par module, etc., euh, qu'il est tout à fait envisageable d'y de, de... apposer pardon, des accréditations. Euh, et enfin, le dernier lot, la boîte à outils, euh, qui est encore en cours de finalisation, hein, puisque le projet n'est pas encore tout à fait terminé. Donc, euh, il y a des travaux qui sont en cours par nos partenaires sur les boîtes à outils, euh, où là, l'idée, en fait, c'est finalement de fournir euh, bah, des outils, je me répète, euh, pour, euh, pour faciliter, en fait, et encourager au maximum euh, l'utilisation, euh, des différents livrables, et j'insiste là-dessus, euh, dans son quotidien. Euh, on peut très bien vouloir démultiplier et intégrer le jeu au sein de sa structure. Donc Je ne parle pas un, uniquement d'université, hein, il y a aussi euh, d'autres institutions, des bibliothèques, etc., qui, qui peuvent aussi très bien euh, être intéressées par le jeu. Euh, mais il y a aussi le fait de se dire, euh, on a quand même euh, un de pratique ouverte, qui déjà en soi est une source d'infos hyper intéressante quand on a envie de voir ce qui se fait au par ailleurs. Euh, et également le cours, bon, qui est même, si c'est un doc de 250 pages, euh, ça reste là aussi un, un cours et quand même du contenu assez enrichissant euh, qui est dispo en PDF. Et là, l'idée, c'est de se dire, euh, voilà, on n'est pas obligé, open game, ce n'est pas qu'un jeu, on peut aussi juste avoir besoin euh, voilà, de, de, de consulter un cours ou une info sur tel ou tel sujet. Euh, donc voilà, la boîte à outils se veut aussi rappel de ça. Et puis, il y aura aussi des vidéos démo qui vont être réalisées par nos partenaires de manière à faciliter la prise en main du jeu. Et puis, eh bien rendez-vous sur le site du projet que je vous ai mis tout à l'heure si vous voulez connaître les futures avancées, notamment les boîtes à outils, elles seront disponibles sur ce site-là. Euh, et puis, si vous voulez aussi connaître euh, la suite du projet et de nos actualités sur Open Game, je vais vous mettre, avant de repasser la parole à Colin, je vais vous mettre un lien tout simplement vers notre blog, parce que du coup, c'est aussi là où vous allez pouvoir suivre euh, les actualités euh, du projet. Hop. Ça sera encore plus simple. Et également... J'en profite un tout petit peu. Euh, je vous mets aussi euh, le lien vers notre Twitter parce que c'est aussi euh, là-dessus, qu'on, par exemple, qu'on invite euh, des personnes à venir à euh, nos différents événements et notamment sur Open Game. C'est aussi là que, que ça se passe. Je termine ça. Fais deux choses en même temps euh, voilà et puis je passe la parole du coup euh, enfin, je repasse la parole à colin pour la suite merci faut que tu actives ton micro par contre colin je sais pas si je profite de cette minuscule interruption pour dire au revoir à tout le monde bravo bravo pour euh, ces réalisations bah, c'est ah. ce qui manquait. <rire> Donc, euh, a à ajouter. Heureusement qu'il va y avoir de la maintenance. Tu <rire> as dit le projet n'est oui. pas mort. Non, ne fait que démarrer. <rire> c'est ça. <rire> il va falloir vraiment que, euh, poursuivre, trouver d'autres budgets, euh, continuer la dynamique et j'espère que vous voyez participer directement. Déjà, mm -hmm. je rappelle à monde que c'est aussi grâce à cette dynamique qu'on a tous participé, instauré, que... Il y a une personne qui a été nommée la DNE sur les aspects logiciels libres et ressources éducatives libres. Hein, ça m'a été clairement dit. Donc, on, on espère bien qu'il va se passer encore plein plein de choses, financées, comprises, dans les ministères. Et donc, je, juste avant de partir, je voulais juste vous dire, la semaine prochaine, l'Université de Nantes organise Open Education Global en ligne. Deux le mois prochain, on va avoir Eric Castex qui pourra faire ce qu'il n'avait pas réussi à faire au mois de juin, c'est-à-dire l'animation le, le dernier jeudi du mois sur les modèles durables des ressources éducatives libres. Et euh, au mois de novembre, on aura, euh, on aura comment il s'appelle, le Massou qui a, qui a rédigé un article très intéressant. Personne, hein, il est co-auteur d'un article très intéressant sur comment intégrer. Il va, il va commenter son, son article. C'est une idée excellente d'Alexandre Incarli qui nous a dit « Mais cet article est excellent, pourquoi on ne l'entendrait pas ?» Et en effet, Luc Massou est en charge au ministère de l'enseignement supérieur français de, euh, des universités numériques thématiques. Voilà, je, je vous laisse poursuivre. Donc, euh, on, on continue. Et, et évidemment, Colin, hein, il y aura l'année prochaine, euh, on pourra enfin tous aller à Nantes, j'espère. Merci. Oui, oui, oui. oui, oui Non, c'est bien, je dois pouvoir parler. Alors. Voilà. Ah Le oui, et, et ça m'a donné l'idée, là, tous les, dans, la, dans les chats, juste avant de partir, je vous dis encore une chose. Donc, il y a un petit problème, apparemment, Mélanie, euh, qui va, mais Colin a dû suivre pendant que tu parlais. Mmh. d'accès au site ah, du, okay. de l'open game ouais. et euh, je vous laisserai euh, étudier ça et puis euh, on, je ferai une session au mois de janvier euh, dédiée au open badge euh, au lien entre open education, open badge et pourquoi pas blockchain hein, parce que ça revient tout le temps donc euh, je peux traiter cette question là euh, c'est une excellente idée qui est sortie des discussions voilà merci beaucoup de m'inspirer Merci. merci Périne. Bon, Est-ce qu'on m'entend Oui, oui, on t'entend. Ok, non, parce que j'ai un message qui me dit qu'on ne m'entend pas, ce qui est formidable. Ok, donc merci à Périne, merci Mélanie. Normalement, je devais continuer à parler d'un peu d'actualité, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de questions. Donc, je préférerais prendre un petit minutes minutes, quart d'heure pour essayer d'échanger avec vous et d'utiliser justement les questions comme fil conducteur parce que, parce que, effectivement, elle montre soit les endroits où on n'a pas été assez précis, soit les endroits sur lesquels vous avez vraiment envie d'avoir plus de détails. Donc je me lance, Mélanie, tu m'aides et tu interviens quand tu veux, donc je vais essayer de prendre de base en oui, haut. Oui. Alors il y a une question, euh, ouais, je vais essayer de me débrouiller. Alors, je les prends vraiment de, de base en haut, c'est-à-dire les plus anciennes. Alors, une question un peu, un, un peu. Alors, il y a, allez voir Alexandre Ankerli euh, qui, a, qui a juste fait plein de questions. Je vais essayer de toutes les prendre, mais bon, celle-là, elle est rigolote. C'est pourquoi est-ce que le ministère de l'Éducation nationale française a décidé de justifier ce poste sur logiciel libre et réel Est-ce que c'est les coûts des licences ou la liberté Alors, bien sûr, je suis ministère, je, je, je, je, je pourrais dire je n'en sais rien. En fait, je crois en savoir parce que je discute beaucoup avec eux et parce que ben, ça fait un moment qu'on les embête là-dessus. Mais ça c'est assez intéressant, à mon avis, de se rendre compte qu'il y a un effet qui est les effets de l'intelligence artificielle et des développements logiciels. En fait, ils sont en train de se retrouver coincés, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement beaucoup de ressources éducatives, ils ont fait beaucoup de développements logiciels dans le passé, mais maintenant quand ils essayent d'utiliser de, des, des projets qu'ils ont pourtant payés, pour pouvoir monter de nouveaux projets, ben ça coince. Parce qu'il faut demander finalement à la, à l'équipe qui a développé l'ancien projet si on a le droit d'utiliser l'ancien projet pour autre chose. Voilà. Donc quelque part, le, le fait est que le, ça fait des années et des années que la France paye, entre guillemets, que ce soit des ressources négatives libres ou des logiciels, et on est quand même dans un moment où euh, ben, les choses ont changé. C'est-à-dire on cesse d'être juste dans la logique de euh, « on crée un nouveau truc et on fait abstraction du passé ». En fait, on est dans un jeu de construction, c'est-à-dire, vous voulez mettre des nouveaux étages sur une fusée. Et si vos anciens étages sont, ben, sont propriétaires, ben, vous pouvez pas. Ou si vous pouvez, ben en fait, c'est tout de suite très lassant, c'est-à-dire, vous vous rendez compte qu'il va falloir demander des autorisations, donc vous faites autre chose, vous passez à autre chose. Donc, je pense vraiment, mais je n'engage certainement pas le ministère là-dedans, mais dans ma sensation des discussions, ce genre de choses-là est en train de peser. C'est-à-dire qu'on a besoin de construire aujourd'hui l'éducation, c'est vraiment un jeu de construction et, euh, et on a besoin d'avancer là-dessus. Alors ça, c'était ma, ma première question de, hop, je remonte un peu. J'essaie d'augmenter un peu. Alors, euh, peut-on faire de l'éducation ouverte et, et libre de façon inclusive dès le départ Je pense qu'il y a une très bonne remarque, qui est de dire, oui, c'est une pratique courante dans, dans certains endroits. Euh, mais oui, mais on a vraiment intérêt à partager ces expériences donc quand on a des choses qui se passent, quand on sait créer des, des ressources accessibles, euh, donc c'est là qu'un truc comme le congrès de la semaine prochaine a toute son importance, c'est-à-dire que ceux qui savent faire, ceux qui ont testé, il faut absolument le partager. Parce que ça ne va pas de soi, parce que c'est compliqué de rendre accessibles euh, des ressources, parce que c'est euh, compliqué de gérer le multilinguisme. Donc euh, c'est compliqué, ça peut être vite très cher, et euh, donc, quand on sait faire, il faut absolument partager. Et c'est ça qui est utile dans à la fois des webinaires comme cela, mais aussi le, le congrès de la semaine prochaine. Euh, alors, sur l'idée de l'individualisation du besoin et les REL ne ramènent pas à l'idée de parcours, bah, en fait, ça fait aussi partie des projets qui sont dans les cartons. C'est si vous commencez à avoir des REL. Ben, les uns et les autres peuvent aller choisir là-dedans ben, les éléments qu'ils veulent. Et là, il y a des projets européens, et je pense à un projet auquel j'ai participé qui s'appelle X5 Learn, qui est euh, qui Xingon, dont le but est justement de faire ça. C'est-à-dire, vous dites où vous voulez aller, et on vous propose de regarder telle ressource, telle ressource, telle ressource. Alors, un des soucis de cette démarche aujourd'hui, c'est que pour l'instant, on ne sait pas bien le faire en français. D'ailleurs, on ne sait pas bien le faire en français parce que on a beaucoup de mal à cataloguer correctement les ressources en langue française. Ce serait un sujet en lui-même, donc je je rentre pas dedans. On a des projets pour faire ça, mais les ressources en langue française sont dans des espèces de silos qui sont malheureusement extrêmement étanches. Donc les rendre moins étanches, ça va ça va prendre du temps. Étanche pour nous humains, ça va. C'est-à-dire nous humains, on peut aller sur un unt, on peut trouver l'information. Mais si on veut avoir un moteur de recherche qui parcourt toutes les UNT ou qui recherche dans euh, toutes les universités euh, au niveau de l'éducation nationale ou au Canada en même temps, c'est pas facile. Une question de Digrid Zilinski, c'était sur les moyens financiers et pédagogiques pour accompagner les enseignants à ces nouvelles approches. Alors c'est un truc sur lequel j'ai appuyé sur des boutons, ce qui a fait des erreurs pour donner l'impression que j'avais déjà répondu et euh, j'ai pas réussi à m'en sortir. Alors, un des buts de Open Game, c'est de proposer des solutions peu chères, puisque Open Game va être une solution en ligne, les badges sont des open badges, en fait, il y a exactement un coût pour l'université qui déciderait de prendre Open Game pour former ses enseignants, un coût théorique de zéro. En pratique, c'est pas vrai. En pratique, il faut quand même que vous gériez chez vous la partie je sais pas promotion, administration, prise en compte des badges, enfin il y a toute une série de questions qui vont se poser, rien n'est jamais gratuit. Mais mais on peut imaginer quand même que sur que les ressources comme celle ci, comme Open Game, fournissent quand même des, des objets qui peuvent être utilisés de façon gratuite. Alors néanmoins, B, euh, nous, là, par exemple, le book game, si on l'a fait, c'est parce que nous avons été financés et soutenus par euh, le, la Commission européenne, donc dans le cadre d'un projet H2020. Donc, pour faire des choses plus intéressantes, il faut du temps. Alors ensuite, il y a peut-être une question qui est très compliquée, qui est celle de « oui, mais pour développer des ressources éducatives libres, est-ce qu'il faut de l'argent ?» Je... C'est un autre débat, c'est-à-dire qu'il y a des universités qui vont effectivement euh, financer, c'est-à-dire donner de l'argent, y compris aux enseignants, pour que les enseignants mais, prennent leurs cours et euh, les rendent ouverts, parce qu'il y a un vrai travail à faire pour pouvoir faire ça. Ne serait-ce parce que dans les cours au départ, on pourrait avoir utilisé des images qu'on a choisies à droite et à gauche sur le web, et que là on a besoin de prendre d'autres images, qui seraient des images libres de droit, qu'on aurait le droit de faire. Donc ça, ça prend du temps, ça prend du travail. Donc voilà, donc comment et par quels moyens financiers, euh, c'est des questions dans tous les congrès comme dans le congrès Open Education Global la question des modèles économiques de, du libre elle se pose pour le logiciel libre, mais elle se pose aussi assez logiquement pour les ressources éducatives libres. Euh, euh, Mélanie, si tu suis pendant ce temps là les réactions, s'il y a des gens qui veulent réagir, on peut inviter sur scène quelqu'un pour euh, réagir. Sur le système de badge ouvert, euh, Mélanie en a dit un peu plus. Euh, J'avoue que c'est pas un dossier que j'ai suivi, donc euh, je sais pas si les réponses apportées par Mélanie ont été su suffisantes. Euh, oui, dites-nous si… Euh, ouais. mm -mm. D'accord, mais, mais bon, c'est aussi des choses qui, pour l'instant, euh, la partie badge, je ne sais pas si elle a été tant expérimentée que ça. On a surtout expérimenté le jeu en lui-même. Donc, le savoir, est-ce que les gens étaient contents du badge, je n'en sais rien du tout pour l'instant. Oui, ce sont nos partenaires allemands qui ont eu en charge euh, la réflexion par rapport à l'intégration d'une accréditation. C'est ça. Donc les, euh, Ensuite, il y avait une question, bien sûr, sur le site qui était… Qui, alors, il n'était pas HS il ramait. Donc, je ne sais pas s'il ramait parce que soudainement, on a vu euh, 30 personnes arriver dessus. J'espère qu'il reva mieux. J'ai écrit aux gens du conseil. Oui, moi, ça marche chez moi. Si ça marche, mm -hmm. j'espère. Et si ça ne marche pas maintenant, ben ça marchera. Mais l'adresse, c'était euh, devrait marcher, hein, donc avec un, un site qui fonctionne. Il euh, y a une question qui revient de, dans l'alexandre mais que j'ai déjà entendue. C'est la différence entre le droit anglais, le droit enfin, le droit anglo-saxon et le droit français. Quand on arrive à la question des licences. Donc là, on a, euh, donc c'est compliqué parce que c'est un projet européen. Donc comme c'est un projet européen, ben, il faut que vous soyez y adapté non seulement euh, à la France, mais aussi euh, aux pays partenaires, donc l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Allemagne. Euh, et donc on a beaucoup essayé de se baser sur, on va dire, le droit européen, sur ce qui a de commun, et sur ce que nous dit Creative Commons. Donc y compris avec Creative Commons français. Nous n'avions pas de juristes dans le, dans le consortium, donc on est resté prudent, on va dire. Mais on ne peut pas se dire d'être des spécialistes de, de ces aspects-là. Peut-être quand même dire que Creative Commons est bien entendu une des parties importantes du cours, mais c'est peut-être une des grandes satisfactions, c'est d'être allé beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que dans la traditionnelle formation aux ressources éducatives libres, on va passer 4% de notre temps à expliquer Creative Commons, et 20% de notre temps à expliquer ce qu'on peut faire avec. Là, on a quand même fait l'inverse. Et, euh, et je crois que c'est une, une vision alternative. Si on regarde juste les têtes de chapitre, donc Creative Commons il arrive vraiment à un endroit extrêmement précis et euh, n'est pas en fait, le, la grande majorité du cours. C'est un peu comme si Creative Commons, c'est super important, on est bien d'accord, si on ne comprend pas ça, on a du mal à faire de l'éducation ouverte, mais c'est un peu comme la grammaire pour le français. Le prof de français habituel pense qu'il faut passer 80% de son temps à apprendre la grammaire. Bon, je suis un peu méchant, mais moi, j'ai toujours ressenti ça comme ça, alors qu'il y a tellement d'autres choses formidables dans, dans l'apprentissage du français. Euh, Alexandre peut venir m'engueuler sur, sur la scène quand il veut. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre Est-ce que les étudiants ont été, accès à, à, à, ont été dans, dans la boucle Alors, on était plein Covid, donc euh, la réponse c'est que tout ce genre de choses-là, de mettre des gens devant la boucle, a été nécessairement difficile. Euh, néanmoins, mais dans toutes les universités, les équipes étaient liées à des équipes pédagogiques, donc des gens qui, qui, ont, qui testent des choses avec des étudiants, et dès que la première version bêta est sortie, on a pu la tester. Mais on a pu la tester avec ce qu'on va appeler les étudiants enseignants, c'est-à-dire que les enseignants qui vont devenir étudiants. On n'a jamais pu parce qu'on n'en est pas là parce que le stade de c'est que le jeu est aujourd'hui en train de former les enseignants or ces enseignants vont effectivement être devant de demain devant les étudiants et entre temps ils auront eux mêmes appris à utiliser les rails et compagnie mais il faut logiquement il faut presque attendre c'est une espèce de génération de plus pour savoir à la fin est ce que les étudiants sont satisfaits donc on ne peut on n'a pas pu, et ça, semble, moi ça me semble à peu près logique, mettre les étudiants à la boucle. On les met dans la boucle dans des projets comme par exemple le congrès, où on tient absolument à ce que les étudiants soient dans la boucle. Et les étudiants sont clairement très présents dans le jeu lui-même, puisqu'il y a toute une série de chapitres où la question c'est comment est-ce qu'on crée des ressources éducatives libres avec les étudiants par exemple. Ou bien euh, qu'est-ce que comment est-ce qu'on fait pour utiliser les ressources éducatives libres dans le but... De permettre à des étudiants demain d'auto-apprendre tout le long de la vie. Voilà, donc ils sont quand même au cœur, de, au cœur de, la réflexion. Mais ils sont pas, ils font pas partie des équipes de, de développement. La réponse est non. De, une, un petit complément d'info. Euh, je pense à nos partenaires espagnols qui ont eux mis en place le, le jeu au moment de, de, des phases de recette, donc euh, cet été, euh, auprès de leurs doctorants. Euh, et qu'il a implémenté euh, sous forme d'accréditation à l'ensemble des doctorants. Donc, en France, peut-être pas, mais en tout cas, dans certains pays partenaires, euh, ça a été le cas. Et puis, euh, nous également, avec le CDP, tout de même, par qui on est passé, enfin, le Centre de Développement Pédagogique, récemment, qui a, donc, c'est pas des étudiants, mais en tout cas, euh, via le réseau Résune, Résune euh, qui a fait passer du coup le jeu auprès de différents ingénieurs pédagogiques, monteurs, vidéo, etc. Donc des personnes, entre guillemets, expertes de ce genre de, de plateforme. Quoi. Voilà, si ça peut, peut compléter. Non, car... Tout à fait raison. Et on peut dire effectivement que nous, on a parlé aussi à ce qu'on appelle le collège doctoral et le, le fait de pouvoir le mettre en formation doctorale, dès que le jeu a été quand même un petit peu testé, c'est quelque chose d'acquis sur Nantes. Donc, les étudiants doctorants, dont certains voudront devenir enseignants-chercheurs plus tard, pourront effectivement suivre, suivre cela, l'intégrer comme partie de leur, de leur cursus de formation. Donc, ça, c'est tout, tout à fait possible. Euh, alors, il y avait une question de Juliette Brexambeu sur « Est-ce que j'ai bien compris que le but du jeu est d'inciter les enseignants à créer, partager, mobiliser des réels ?» euh, alors là, on a eu un vrai débat, c'est-à-dire la question se posait de savoir si on allait passer une partie du jeu à convaincre les gens qu'il fallait faire des rênes. C'est-à-dire un peu ce que moi je peux faire quand je fais un exposé pour essayer de convaincre les, les gens de passer à l'éducation libre. Et le choix a été de ne pas faire ça, c'est-à-dire de se dire que on va plutôt inciter par l'exemple, c'est-à-dire en train de dire venez les faire. Alors ça pose le problème, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais entendu parler pourra se dire je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ça signifie, Mais si on avait fait ça, ça aurait été un autre jeu. On n'aurait pas fait euh, le scénario ici, c'est la personne qui est euh, appelée à jouer, enfin le personnage, on lui dit, tiens, il faut ouvrir l'université, vas-y, forme-toi. D'accord. Donc c'est ça, le, le, on va dire, le, le, le synopsis du jeu, c'est quand même cette situation-là. Donc ce n'est pas la remise en question de pourquoi est-ce une bonne idée de faire des rails. Donc il euh, y a quelques petites vidéos d'introduction, mais le but du jeu n'est pas de convaincre les gens d'en faire. C'est parce que on se dit que si les gens arrivent à être convaincus que c'est pas si difficile, qu'ils en sont capables, peut-être que effectivement ce sera plus facile d'y aller. Voilà. Donc ça c'était un choix de positionnement, effectivement, euh, Bon, un choix qui a été fait. Euh, sur la partie bac à sable, monde ouvert, proposé par Alexandre Gancherly, la manière de tester l'expérience utilisateur, euh, ça a été un peu de la partie compliquée. C'est-à-dire que les développeurs du jeu étaient tout le temps en phase de développement pendant qu'on était aussi en train de tester. Donc, ça a été difficile de mettre en place un protocole hors de, on va dire, des, euh, de nos, nos réseaux respectifs. C'est-à-dire les différents pays devaient faire les choses. Et puis, j'écris aussi dans ma réponse que euh, le fait de faire un jeu et donc un cours multilingue, c'était superbe, c'était super intéressant, mais ça avait quand même une conséquence. C'est que des méthodes agiles étaient très difficiles. Il fallait absolument que les cinq langues avancent à la même vitesse. Si on avait largué une langue un peu vite, en train de dire, ça fait rien, en fait, les, euh, commençons le jeu tout de suite en anglais puisque euh, puisque c'est prêt pour l'anglais, à mon avis, on aurait eu du mal ailleurs. Donc, euh, il fallait pouvoir avancer dans les cinq langues, ce qui fait que des choses un peu agiles, du type euh, monde ouvert, bagassable. Euh, mon impression, c'est que ça aurait été trop difficile. Mais peut-être est-ce que je me trompe pas. Hein. Est-ce que le code source du jeu est ouvert Si oui, sous quelle licence Je sais que la discussion est encore en cours là-dessus. Ça pouvait poser problème, il y avait euh, toutes les ressources du jeu étaient ouvertes. Le code source du jeu euh, Mélanie, est-ce que tu connais la, la, je, je sais que c'était un sujet qui était encore ouvert à discussion. Il y avait volonté de le faire, mais probablement une fois que le jeu a, a, a soit, a soit lancé. Mais je oh ouais, suis... Là, je ne je vais, ouais, vais pas pouvoir t'aider. J'avoue que sur cette partie-là, euh, on n'a pas ça peut, je... ça, peut, ça peut sembler effectivement paradoxal. Euh, je ne sais plus. Je crois que c'est parce qu'il y avait quand même toute une série de de choses qui ont été utilisées dans le développement, qui n'étaient pas si ouvertes que ça. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Euh, alors Ensuite, j'ai l'impression que c'est des questions sur des liens, où on demande des liens. J'y ai répondu QR, là aussi. Sur le code QR. Qu'est-ce que c'est que CTS, Mélanie a parfaitement répondu. Et puis, je crois qu'on a fait le tour des questions. Mmh. Alors, je regarde pour voir si, entre-temps, Arnaud Guevel est arrivé. Oui, il est là. Oui, oui, il est là. Oui, oui. Donc, il est sur scène avec nous Oui. Oui. Oh, ben, c'est parfait. Je suis désolé. Comme j'étais sur les questions, je ne voyais pas l'écran. Bon, alors, dans ce cas-là, je vais, je vais donner la parole à Arnaud pour qu'il puisse nous dire un certain nombre de choses sur ben, l'intérêt d'une université comme l'Université de Nantes pour ce genre de formation. Arnaud, c'est à toi. J'éteins mon micro. Bonjour, bonjour Colin, bonjour à toutes et tous, chers collègues. Donc, Arnaud Guevel, vice-président en charge de la formation et des ressources éducatives libres à l'Université de Nantes. Donc, je tiens à, ce, à cette, cette deuxième partie ou énoncé longue de, de mon périmètre d'intervention parce qu'en effet, et, et, et je vais vous expliquer pourquoi notre présidente élue il y a un peu plus d'un an maintenant a souhaité que, que j'ai enfin, en charge, donc, cette, cette, cette, finalement, mission que de mettre en place l'éducation ouverte notre, dans notre université. Alors, tout d'abord, pour revenir à, à l'essentiel, j'avais envie de dire, euh, sur le, le sens que ça a et le, le pourquoi, mais je sais que Colin a dû vous, vous inonder en, en, en ce début de, de séminaire de… Toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut adhérer, où il faut poser l'éducation ouverte comme une nécessité absolue pour revoir un peu nos, nos, notre approche et notre notre modèle universitaire actuel. Mais euh, rappeler quand même ce que ce que ça ce que ça sous-tend pour nous, c'est que en bon, partant du principe que le que la connaissance est un bien commun euh, dans notre pays largement financé par des deniers publics, accessoirement, euh, eh bien, ce bien commun, il faut qu'il soit rendu accessible à, à tous et toutes, et, euh, et que ceci doit, doit contribuer euh, théoriquement euh, au progrès social. Bon, C'est dans les faits ce qui se passe, de toute façon, on le, on le voit bien. Et, euh, et, et donc, euh, une université doit, euh, pour nous, euh, euh, s'impliquer. Euh, euh, dans ce partage euh, de ce bien commun et, euh, et, et donc en, en faire profiter euh, largement, tout public, gracieusement, et, euh, et si possible, justement, euh, des, des publics qui n'ont pas, euh, comme nous dans certains pays, euh, accès à, à de la connaissance euh, et de la connaissance, j'ai envie de dire, d'un certain niveau. Alors après, eh bien, cette, euh, partant de ce, ce principe, en le rappelant, et eh bien, euh, euh, L'université de Nantes et toute université peut faire ainsi euh, euh, a décidé à travers le programme politique porté par sa présidente d'en faire euh, son, son deuxième engagement politique prioritaire. Et, euh, et partant en fait de, de cet engagement euh, politique euh, d'emblée euh, qui guide le mandat, et eh bien euh, euh, on est bien évidemment obligé aussi au sein de notre communauté euh, d'en de, de, expliquer le, le sens ou de de développer un peu sur le, le, le pourquoi et, ou le pourquoi faire, euh, c'est-à-dire changer d'approche et étendre et, et, et, et, et, et, et vers la connaissance ouverte. D'ailleurs, dans toutes ces dimensions, hein, j'y reviendrai, mais ça, ça, ça sous-tend bien sûr science ouverte, éducation ouverte, innovation ouverte, gouvernance ouverte, puisqu'on on est en train de, de rentrer dans un tel modèle au sein de notre université. Alors, tout d'abord, pourquoi Parce qu'on a la, la conviction euh, que, que ça participe à la réussite des, des, de nos étudiants, déjà, et c'est ça bien l'essentiel. Euh, si l'on regarde en fait leur, leur pratique actuelle, on constate que, que nos étudiants, euh, déjà, euh, s'approprient une multitude de contenus disponibles, ouverts, accessibles gratuitement. Euh, le problème, c'est que, que ces contenus sont euh, de qualité très variable et en tous les cas euh, ne n'intègre pas en fait une, une démarche euh, la nôtre qui qui, qui serait euh, euh, justement quelque part euh, euh, pleinement adossée en fait à notre approche pédagogique et à la façon de euh, pour nos équipes pédagogiques de vouloir euh, dérouler le fil d'une d'une formation donc il il il est, il est pertinent de notre point de vue que de, de rentrer dans une démarche d'éducation ouverte pour pouvoir mettre à disposition de nos étudiants des contenus euh, ouverts euh, le plus largement possible, mais euh, aussi euh, les, les initier à, à comment euh, euh, s'appuyer sur de la ressource qui, qui doit être euh, qualifiée. Euh, qui doit être pertinent en regard des formations. Euh, ensuite, on, on a une, aussi une, une dimension importante, euh, bien sûr, et que l'on partage sûrement, c'est euh, celle des, des pratiques de, de nos des enseignants et des anciens chercheurs, qui euh, ben, immanquablement euh, doit doit évoluer euh, vers en fait euh, là aussi. Euh, euh, davantage de partage euh, parce que partager, c'est finalement euh, euh, en appeler au, à l'intelligence collective qui va euh, progressivement euh, faire évoluer un contenu de formation euh, vers le mieux, dans tous les cas qui va, qui va augmenter sa qualité. Et, euh, et, et, et finalement, le, le, le travail collaboratif, on se dit qu'en se lançant dans une, dans une démarche d'éducation ouverte, eh bien, euh, il ne va pl plus se circonscrire à l'équipe pédagogique autour de la formation, mais euh, éventuellement euh, s'ouvrir euh, au territoire national, euh, voire à tous les espaces, enfin tous les territoires francophones, et puis euh, pour ceux qui euh, s'investissent dans des, dans, des, dans des enseignements euh, en langue étrangère ou en langue anglaise plus particulièrement, eh bien, euh, s'ouvrir au monde entier, euh, pourquoi pas. Après, on, on, on, on est là Là aussi, je vais essayer de, de ramasser un peu mon propos. Je, je commence à, à sentir que je suis un peu long, euh, même si Colin, gentiment, me fait pas encore de, de signe de la tête. Mais euh, après, c'est clairement aussi au service de nos transformations pédagogiques. Et ça, c'est extrêmement important, notamment parce qu'on est dans un, un temps, en fait, à l'Université de Nantes où on essaie, à travers des, des, des projets que l'on porte, comme SFRI, MCU, etc., de, de transformer nos formations et de, et de, de, de s'approprier, en fait, des transformations pédagogiques majeures, dont l'une d'entre elles, la modularisation, l'individualisation des, des formations pour plus de flexibilité, pour... Euh, à terme, avoir euh, une plus grande diversité aussi des profils euh, de nos étudiants, euh, et, euh, et, et on est convaincu euh, que, bah, que l'éducation ouverte et, et avoir euh, finalement recours à des ressources éducatives libres euh, permet, euh, va servir en fait ces, ces transformations-là. Euh, après, euh, on, on pense aussi qu'il y a euh, un intérêt parce que bon nombre de nos formations, sans compter certaines activités de recherche, mais sont, sont tournées vers l'interdisciplinarité. L'éducation ouverte doit aussi nous permettre d'accélérer, en fait, le, ce, ce, le développement de formations interdisciplinaires. Et, et enfin, je termine en disant sur ce point-là que aussi, Clairement, pour une université, on pense que euh, l'éducation ouverte et la connaissance ouverte va euh, être pour nous un, un, un levier de visibilité euh, et donc à terme sûrement d'attractivité de nos formations euh, pour celles qui sont euh, euh, d'excellence et bien intéressantes. Euh, après, on, je voulais aussi partager cet élément-là, euh, mais le, le, le constat qu'on a fait lorsqu'on s'est posé ces questions-là il, il y a une année à peu près, euh, c'est que bah, les, les, beaucoup d'universités étrangères, et, et en particulier, et donc on s'est dit pourquoi euh, les universités de, de rang mondial euh, sont impliquées là-dedans et s'appliquent en fait l'éducation ouverte depuis maintenant longtemps, certaines une quinzaine d'années, euh, donc, ça nous a questionné. on a été euh, essayé de, de creuser un peu et d'en de, comprendre la raison. Et en effet, euh, ces, ces universités, pour ces raisons que je viens d'évoquer, euh, se sont engagées dans, ce, dans cette dynamique depuis, depuis fort longtemps. Euh, en revanche, ce que l'on constate, c'est qu'en France, cette dynamique euh, euh, peine encore à, à, à prendre, à, à s'installer, euh, mais, euh, mais très certainement... Euh, euh, aussi euh, à travers en fait euh, euh, bah, le, le collectif que vous représentez, euh, tout ce qui tout ce qui euh, euh, vit euh, et est structuré autour d'Open Education Global, etc. et euh, eh bien, on voit bien qu'il y a une communauté qui euh, qui se développe de plus en plus, qui s'intéresse en fait à ces questions-là et qui est extrêmement active pour que euh, pour que ça bouge, pour que c'est pour que des des, des, des réalisations concrètes puissent euh, voir le jour. La preuve en est, l'open game, euh, sujet qui, qui vous a occupé là jusqu'alors. Et, euh, et donc, on est, on est convaincu que le mouvement auquel vous appartenez, et on appartient, l'Université de Nantes se sent com complètement, pleinement investi euh, là-dedans maintenant et avec vous, eh bien, euh, est, est un mouvement qui va, euh, euh, qui va se développer. Et, euh, et qui va se répandre, qui va essaimer, se répandre dans, dans les universités françaises. Euh, nous, et je terminerai là-dessus, on est euh, depuis euh, 2000, euh, novembre 2020, Université européenne, Uniwell, euh, avec sept partenaires, on va opérer un petit élargissement là bientôt, deux de partenaires en plus, et euh, on a été euh, euh, extrêmement aussi euh, surpris de d'entendre de, de la part des partenaires que tous les partenaires étaient sur la même longueur d'onde euh, que nous, s'agissant de l'éducation ouverte, et euh, d'emblée, durant les six premiers mois, les partenaires ont dit euh, un de nos objectifs prioritaires, c'est euh, d'écrire une charte partagée, nous engageant à faire de l'éducation ouverte une priorité dans les trois années qui viennent, et puisque les, sur les trois premières années, hein, lors d'une création, on est en contrat avec euh, la, la communauté européenne. Enfin, Okay. Et, euh, et on s'est engagé là-dedans, d'ailleurs Colin a été, a été missionné par les, les universités pour être à l'écriture de cette charte dans le groupe de travail constitué et, et cette charte a été produite, a été partagée, et signée par toutes les universités et ça tout de suite c'était un des, des premiers actes, donc ça illustre aussi bien euh, le fait que que des, des universités euh, euh, qui se qui se regroupent comme ceci et qui ont l'ambition de, de porter un projet d'université européenne euh, d'emblée considèrent aujourd'hui que l'éducation ouverte euh, c'est plus une option euh, c'est plus euh, c'est plus une case à cocher c'est euh, c'est une obligation pour euh, euh, bah, faire évoluer nos pratiques et pour entrer dans finalement euh, euh, une, autre, une autre façon d'envisager de, l'enseignement supérieur à une échelle là qui est euh, l'échelle européenne voilà bon j'ai été déjà très long je pense hein, Colin mais euh, si, non, si éventuellement avec les, les collègues il, il, il y a des questions je peux y répondre et partager un peu avec vous alors aussi j'aurais dû commencer par ça mais Colin m'a pris un peu de cours euh, par m'excuser de mon absence mais j'étais en en réunion et en visite sur un site externe. Je suis d'ailleurs dans, dans un bureau de l'école centrale de Nantes et pas, dans, pas, pas, pas à l'université, mais euh, et, et donc j'ai été retenu en, en ce début d'après-midi. Mais je suis ravi en tout cas de vous avoir rejoint. Là. Très bien. Non, non, moi je pense que c'était très bien. Je veux dire, je, je, suis... je pense que c'est important parce que c'est vrai que euh, l'université de Nantes a pris un petit peu d'avance, mais comme le dit Arnaud. En fait, on se rend compte quand on discute de, du sujet que si on le propose, les établissements ont envie d'aller dans cette direction-là. En tout cas, de l'écrire, de se donner un peu comme les États en, euh, avec l'UNESCO qui euh, écrivent, qui signent la recommandation et qui va effectivement impulser le, le mouvement. J'ai vu Romuald arriver, donc peut-être que Romuald, tu veux faire monter des gens sur scène, c'est ça pour euh, que... Bah, c'est euh, S'il y a des gens qui le souhaitent, euh, ouais. vous pouvez euh, monter sur scène pour interagir euh, en direct. Euh, donc euh, euh, a priori, ce qu'on fait euh, par habitude, bah, Alexandre qui a animé hein, euh, le, le dernier événement, il connaît un peu. C'est on invite tous ceux qui sont dans l'onglet le, participants et ceux qui veulent monter, euh, montent. Ou sinon, vous pouvez dans le chat dire euh, bah, je souhaite euh, venir interagir en direct. Euh, voilà. Donc là, je vais inviter tout le monde. Euh, voilà. Et il suffira. Alors on peut être 10 ou 12 en même temps. Donc, moi, je libérerai la scène. De toute façon, on ne s'en pas tout ça en même temps, mais voilà, c'est pour le dire. Mais euh, je vais lancer les invitations. Et puis, euh, bah, si vous Très voulez bien. monter à ici. voilà. Top. Et donc, pendant ce temps-là, Arnaud, dans les questions, justement, Alexandre, le prénom est apparu il y a deux minutes, pose une question et il dit, est-ce que finalement, les enseignants se sentent concernés ou faut-il faire un effort par rapport à ces questions, que ce soit du côté enseignement et du côté recherche Bah, sur le sur le versant de la recherche en fait on, on, on a lancé quelques quelques premières actions dans le domaine de, des sciences ouvertes après sur le partage des publications ça fait pas débat hein. les collègues les collègues sont d'accord pour s'y impliquer dans le domaine des shs nous discute et pinaille un peu sur les problématiques de droit d'auteur euh, sur certaines publications mais ça passe bien sur les la donnée ouverte c'est plus compliqué je pense que c'est compliqué dans dans beaucoup d'endroits, euh, la, la, la culture du, du chercheur est encore euh, un peu, enfin, questionne cette euh, cette, cette ouverture-là, mais euh, mais on y travaille et on doit sensibiliser encore. Après, euh, s'agissant de l'éducation ouverte, on a bien sûr un, un ambassadeur en la personne de Colin, mais lorsque Colin se retourne, euh, finalement, euh, on a su, surtout des collègues qui va falloir acculturer, former, préparer. Euh, à cette transformation-là, il hein, ne faut pas se le cacher. On n'est pas dans une université où, le, où nos collègues enseignants-chercheurs sont différents des autres. Hein. En tout cas, je parle des universités françaises. Euh, on a du retard là-dessus, on n'est pas, pas, pas, pas préparé, mais pas non plus euh, sans, assez sensibilisé et acculturé. Et, et euh, ça va passer par ça. Mais c'est notre ambition pour tout de suite, et euh, de façon à, à faire bouger les lignes, euh, et, et à faire évoluer nos collègues vers l'appropriation de, de, bah de, de cette, cette dimension-là qui doit participer à, à enseigner autrement demain. Quoi. Très bien. Alors, est y a des gens sur scène Il y a des invitations à temps. À priori, il y a Elise Nelson qui est bibliothécaire qui se prépare. Donc, euh, voir si... Oh bon. Et j'ai 12... En fait, que 12. Donc, il y a des invitations en attente auxquelles les gens n'ont pas répondu. Donc, euh, sinon, c'est pas grave. <rire> les, les gens parfois sont non, timides où ils sont occupés. Hop, donc, pendant, pendant que les gens euh, se préparent, donc, rappelez, effectivement, euh, bon j'avais toute une série de slides que je ne vais pas passer, parce qu'en fait, finalement, on a, on, a, on a eu plein de questions qui méritaient d'être répondues. Euh, Rappelez donc que dès lundi, donc euh, il y a Nantes Open Education Global 2021. Alors c'est un peu frustrant parce que finalement de Nantes il n'y aura pas grand-chose puisque ce sera un, un événement entièrement virtuel. Mais c'est un événement soutenu enfin dans le patronage de l'UNESCO. Il y a plein de workshops. On a voulu faire multilingue. On y est un peu parvenu, c'est-à-dire symboliquement on y est arrivé, mais il faut l'admettre, on a deux workshops en euh, en français seulement, enfin deux séminaires en français, alors qu'il y en a peut-être 15 en anglais. Euh, lundi, en particulier, à 16h, il y a un séminaire ouvert à tous de, de la coalition dynamique. Donc, c'est vraiment les gens de l'UNESCO en expliquer leur vision de l'éducation ouverte, le, en fait, de donner le, le, le cahier de route. Donc, euh, allez-y, c'est euh, ce, ce, ce séminaire-là est, est gratuit à 16h, Lundi, les autres, ils demandent une inscription euh, parce il ben, y a quand même des coûts toujours liés à, à la fois organiser une conférence, mais aussi à la gestion de l'Association la, euh, internationale Open Education Global, qui est une ONG avec un vrai rôle très, très positif là-dessus. Et enfin, on aura aussi en mai 2022, et là, ben, prenez vos tickets, les tickets seront très chers, d'accord, il y aura en mai 2022 ben, la conférence à Nantes, à la Cité des Congrès, du 23 au 25 mai, et on, voilà, on est plein d'espoir sur le fait que cette fois-ci, euh, Madame ou Monsieur Covid nous, nous laissera passer. Alors, hop. Euh, alors moi j'ai une personne, donc j'avais euh, Élise, je sais pas si je y a un souci ou pas, pas... ah bah, oh, bah parfait, il faut suffiser de, de l'invoquer. <rire> euh, bah, bonjour Élise, je vais te laisser la parole euh, voilà, tout de suite. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, euh, peut-être monter un Parfait. peu le son du micro, mais c'est bon. Ok, je monte un tout petit peu le son. Voilà, donc euh, Elise Nelson euh, des bibliothèques universitaires de l'université de, de Nantes. Euh, je, je voulais juste intervenir pour savoir un petit peu euh, comment euh, comment vous allez euh, et comment vous comptez justement. Enfin, je pense à l'Open Game hein, qui vient d'être présenté et puis d'autres. Euh, d'autres actions qui vont être mises en place, comment vous avez euh, l'intention de, de faire passer le message, enfin, je profite d'Arnaud de, de, Guével et de sa présence, auprès des enseignants, justement, et, auprès, euh, et aussi avec l'aide du CDP, je sais que vous êtes déjà très, très actifs dans le domaine, mais comment, euh, comment faire prendre ce jeu-là, qui, euh, qui me paraît bien intéressant. Euh, évidemment, les bibliothèques ont, ont un rôle à jouer là-dedans, puisque... Auprès des formations, enfin les formations compétences informationnelles telles qu'elles se déroulent actuellement dans les BU. Je pense que c'est aussi un, un bon, une bonne porte d'entrée pour, pour faire passer ce, ce type de message. Mais euh, voilà, comment concrètement on peut aller vers quelque chose qui, qui prenne auprès, auprès des équipes enseignantes? Colin, tu, tu as entendu la question, mais j'ai l'impression qu'il a un petit problème technique. Colin. Colin, Colin vient de disparaître. Attendez, je vais le réinviter sur scène. À mon avis. Bon, hop. Euh... alors, hop. Je vais le alors, sur précisément la, la, le moment où, le, où il, va pouvoir, euh, il va pouvoir partager en fait l'open game et, et le mettre à disposition, ça peut-être que Mélanie, tu peux répondre, vous pouvez répondre peut-être à ça, mais euh, ça, j'ai oui, oui bah, ben en fait, là-dessus, on a, nous, on travaille aussi beaucoup avec la BU, du coup, enfin, la bibliothèque euh, universitaire. Euh, de l'université de Nantes et on a déjà du coup euh, enclenché pardon euh, des échanges si je me trompe pas Colin était ou va aller à la formation doctorale il euh, y a une réunion justement de, de rentrée euh, qui a eu lieu peut-être déjà ou qui, enfin c'est là et, euh, et donc dans le cadre de, de, de de cette réunion, évidemment, Open Game euh, est évoquée. Euh, nous, évidemment, on est hyper euh, enclin euh, et moteur sur le fait de, de, de, de dupliquer, de démultiplier pardon, Open Game et pourquoi pas de l'intégrer directement euh, dans un socle de formation là-dessus. Euh, au contraire, euh, tout ce qu'on pourra faire, entre guillemets, pour, pour, pour, pour, pour y parvenir. D'accord. Bon, là-dessus, on est aussi en contact avec Yann Marchand hein, qui suit nos... Nos, nos, nos réflexions aussi, avec qui on a partagé la, la stratégie, bon, qu'on a, euh, qu'il faut qu'on, sur laquelle on va, on commence à communiquer, mais, mais qu'on va amplifier progressivement dans les mois, les mois qui viennent. Euh, mais en effet, il faut qu'on implique les, les bibliothèques, les centres de documentation, largement, pleinement, parce que la, la question des ressources éducatives bien évidemment, vient, ne vient se, pas se télescoper, mais, mais doit venir nourrir en fait la, la stratégie des, des bibliothèques. Euh, et, et quelque part, remet aussi en question un peu le, la, les pratiques hein, de, de travail, les usages, surtout les usages d'ailleurs. Mais tout ça est discuté avec Yann Marchand. Alors, est-ce que Colin va nous revenir j'ai invité. Un petit bug. Donc, euh, oui, Colin, tu es le seul à avoir euh, quitté. Ouais, je sais pas si Alice, Il apparaît plus connecté, si... donc je pense qu'il a... Ah, ouais, donc il y a un petit bug. Bon, bah, ouais, là, je il... ne a... sais pas si Élise, tu as d'autres questions, s'il y a d'autres questions... Euh, moi, je peux répondre sur les ce qui concerne plutôt le les, les agendas. Ah, bah, revoilà, Colin. Parfait, parfait. <rire> ah voilà. <rire> C'est moi en fait qui invoque les gens. <rire> Colin, euh, bah, désolé pour. Euh, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, je sais pas si tu as entendu les questions du coup. Ah, non, donc, non, bon, non, bon, non. Mais je là, suis sûr quoi. que Mélanie sait répondre. Ah, ok. Euh, donc, je disais, je ne sais pas si wow. euh, j'ai invité d'autres personnes à monter sur scène. Euh, et Je ne sais pas si Elise, on disait si vous avez d'autres questions. Euh, moi, je peux répondre en général sur ce qui concerne euh, le projet euh, Open Education Global francophone. Est-ce qu'on a initié euh, Est-ce qu'on va continuer un petit peu euh, euh, les années, bah, tant qu'on pourra, en fait, on va dire. Euh, donc, voilà. Tu <rire> vous pas d'autres questions, personne Hop. Hop. Euh, Claire en attente, je renvoie les invitations. Euh, bah sinon, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, j'attends toujours un peu. Euh, moi, je vais vous, juste vous parler bah, de Open Education francophone pour vous partager le lien et vous expliquer un peu ce qu'on fait pour que vous puissiez vous tenir au, au courant euh, euh, des différents projets qu'on va initier. Euh, hop, je vais vous partager mon écran, comme ça ce sera plus simple. Voilà, merci pour le lien, Alexandre. Hop. Voilà, donc, il euh, y a un site euh, donc, euh, que nous avons fait qui s'appelle Open Education euh, Francophone. Alors, pour la faire courte, euh, c'est Perrine euh, qui avait initié euh, un peu comme ça en expérimentant euh, l'an passé, euh, de lancer euh, dans le cadre des Open Education Global euh, un événement euh, euh, un peu en, on dire en parallèle, qui était en fait réunir des acteurs de la francophonie au sens très large, euh, donc euh, n'importe où dans le monde, euh, des personnes, euh, de, des locuteurs français, euh, pas forcément natifs français, enfin qu'importe, euh, pour en fait travailler autour des règles euh, en langue française. En fait. Donc on avait fait euh, des séminaires euh, auxquels a participé d'ailleurs Colin et une série d'intervenants qui ont bien voulu se prêter au jeu, c'était une première édition... Euh, euh, on a testé et donc au fur et à mesure, en fait, on a animé donc, des rendez-vous euh, comme celui-ci où en fait, on essaye euh, chaque mois euh, de proposer aux membres donc, euh, du réseau euh, Open Education Francophone auquel vous pouvez participer librement, euh, bah, d'intervenir autour euh, des ressources éducatives libres. Donc euh, voilà, donc, euh, alors, il y a les fuseaux, il y a les fuseaux horaires, rendre les choses difficiles. Alors nous, alors, ça, Alexandre, il évoque euh, ce sujet-là. On avait euh, pour idée, euh, comme là les événements sont accessibles en rediffusion, bon, c'est un peu différent, mais sont accessibles en rediffusion via euh, l'outil Livestorm ou via euh, la chaîne euh, YouTube qu'on a fait. Bon, est qu on est un peu dans une démarche hybride où en fait on se place sur toutes les plateformes possibles. Chez l'Université de stock aussi quelques euh, séminaires. Et donc pour euh, les décalages horaires, nous, dans l'idéal, hein, euh, dans le temps long, ce qu'on aimerait bien faire, c'est avoir des référents euh, bah, par euh, Selon les membres, et qu'on puisse en fait partager l'outil. Euh, on est en train de voir, euh, c'est une question de budget, d'organisation, mais qu'en fait chacun puisse lancer euh, des, des, des séminaires. Euh, pourquoi pas que là, c'est vrai que c'est assez centré, on va dire, peut-être sur euh, la zone Europe. Je euh, crois qu'il qu y a eu des gens d'un peu partout. Euh, il y a eu l'Afrique de l'Ouest, il y a eu le Canada, mais on s'est dit que si on laisse l'initiative euh, éventuellement à nos membres par continent, d'initier de, euh, des événements, bah, ce sera peut-être à nous pour changer euh, les Européens et les, Fran les Français euh, d'être décalés sur les fuseaux horaires. Voilà. Euh, donc, euh, pour expliquer un petit peu, on a une zone euh, avec les différentes ressources qu'on va stocker ici, donc qui sont, en fait, il y a un formulaire qui permettra à chaque personne de partager euh, bah, des ressources, euh, alors des ressources au sens large, ça peut être des ressources humaines, des ressources matérielles, de l'information de matérielle, euh, de autour des règles. Donc on dit de la ressource humaine, on insiste là-dessus, c'est on aimerait bien avoir, euh, bah, il y a des personnes. Je vois Colin, il est, allé est en intelligence artificielle, euh, il connaît, euh, il a pas mal de projets qu'il initie. Bah, nous, on considère que c'est une ressource humaine euh, autour des rails, euh, qui, bah, avec des références, bah, voilà. Euh, évidemment, des gens comme Alexandre, enfin la plupart des, des intervenants qui sont intervenus pendant euh, euh, ces, ces 12 mois. Donc je tiens D'ailleurs, à remercier à chaque fois, un hein, merci euh, de vous rendre disponible pour animer. Euh, en fait, ces événements, sont, sans vous, on ne pourrait pas faire grand-chose. Et donc, on met à disposition une partie ressources. On espère, avec le temps, euh, pouvoir constituer une base de données qui mélange, en fait, euh, pas que des outils, parce que souvent, on a ça, des outils, euh, des conseils, mais aussi euh, des, des référents, euh, euh, voilà, un ressourceful, ressour voilà, resourceful. voilà des, des, des références. Vous avez un onglet « contribution ici, qui vous permet, en fait, de proposer euh, à, à contribution. Euh, donc, il y a un petit formulaire. Hein, euh, partager de la ressource, euh, présenter un projet ou proposer un webinaire. Donc, c'est comme ça, a priori, euh, qu'on euh, organise euh, sur euh, l'année euh, nos petits événements comme ça. Euh, donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Hein, donc, c'est dans euh, l'onglet « contribution. Et en fait, à partir de là, euh, nous, on crée un événement, là, comme on a fait avec euh, euh, Mélanie, Colin, à l'Université de Nantes, euh, pour pouvoir en fait vous mettre la plateforme à disposition et que les gens puissent participer et au fur et à mesure, euh, former une communauté. Donc, évidemment, à l'agenda, on l'a rappelé, mais il y a euh, donc euh, euh, tout de suite, c'est la semaine prochaine, hein, si je dis pas de bêtises, l'Open Global en ligne euh, qui est organisé. Donc, euh, toutes les personnes qui ont participé à l'événement, vous allez sans doute recevoir un rappel par mail, hein, par notre communauté, pour ceux qui souhaitent y participer. Périnémo, on va intervenir pour présenter ce qu'on a fait, en fait, pour donner. C'est notre ressource, nous, pour partager un peu les stratégies, les outils qu'on a utilisés pour rendre Open Education Global francophone possible. Ça peut te donner des idées. Et également, a priori, on va essayer, si on y arrive, de faire un événement synthétique des différentes conférences auxquelles nous. Euh, on aurait pu participer parce que comme l'événement, il y a des dates et horaires qui ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde, euh, il y a un coût bon, euh, que certains peuvent, euh, ça peut bloquer certains, mais on s'est dit que nous, on, est, on allait essayer euh, de vous faire une synthèse, hein, cest dire voilà, euh, on va essayer de faire le... On est en train de s'organiser là pour ça, essayer de faire le tour et avoir une sorte de synthèse qu'on pourrait vous transmettre euh, la semaine d'après pour dire, bah, voilà ce qui s'est passé euh, pour l'événement euh, autour de ça. Voilà, euh, c'est tout pour moi. Je ne sais pas, Colin... Euh... Mélanie, qui a animé cet événement, si vous avez encore des choses à rajouter. Euh, voilà. non, non, non, non, non. non, Je pense qu'on on aura fini 7 minutes plus tôt. Je pense ouais, que c'est. Oui, c'est vrai. On prévu 2 heures. Alors, parfait. Si, voilà, je, je vous laisse faire les petits au revoir, etc. Alors, moi, je vais arrêter l'événement bah, d'ici 7 minutes à peu près. Euh, vous pouvez retrouver donc, cet événement directement en rediffusion. Donc, via l'outil Livestorm, euh, au passage, qui est un outil euh, français qui respecte euh, enfin, nos critères un peu d'ouverture, etc. Donc, on a essayé de trouver des outils euh, qui répondent à la fois aux, on va dire, aux contraintes euh, sur le terme technique et à la fois des aspirations qu'on avait. Donc, vous allez vous avez automatiquement recevoir un mail euh, pour accéder au replay. Vous pouvez le repartager auprès des personnes que vous voulez. Et nous, généralement, on a une chaîne donc YouTube et sur la, la c'est pas une chaîne, mais sur le, on va dire la chaîne de l'Université de Lille, euh, on met, on rediffuse les euh, différents webinaires euh, pour que vous puissiez y accéder. Donc là, il y en a depuis janvier euh, 2021 euh, sur des thématiques diverses. Euh, donc je vous incite à aller voir et ne pas hésiter vous à nous proposer euh, euh, des webinaires en fait euh, animés. Voilà hop, je vais fermer ça et je vais lancer les au revoir <rire> hop voilà. euh, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour donc dans les... en fait vous avez... tout l'événement sera rediffusé quand vous êtes inscrit euh, tel quel c'est à dire que vous pourrez avoir accès euh, vous les participants par nos questions euh, au sondage, là il n'y en a pas eu à la liste euh, aux participants euh, donc voilà donc au revoir à tous et il reste 5 bah, minutes, je vais couper un peu avant je pense. Hop. Non, bah, très bien. Bon, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin et puis à ceux qui sont partis avant. Mais, ah, bon, c'était bien pour nous, on a préparé des choses et voilà, et on, on espère vraiment que Open Game attrapera et sera un outil utile dans ce cas-ci à plusieurs communautés en Europe, dont la communauté euh, francophone. Ah oui, d'ailleurs, là-dessus, j'allais dire ce que ça a été demandé. Je, ferai, je vous ferai un mail, Mélanie-Nicolas, pour faire une sorte de... Nous, on appelle ça un curator, on vient de le faire, c'est-à-dire euh, tous les liens que vous avez partagés, on les met dans un, dans un petite capsule euh, euh, propre, comme ça, euh, on pourra le repartager, euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont demandé. Donc, ce sera là, euh, on va le faire en rétrospective, euh, que vous ayez un, un petit lien droit sur le site, vous allez retrouver l'événement et tous les liens associés, comme ça. Voilà. Donc, merci encore à tous. Et puis, bah, je vais couper l'événement. Et puis, euh, rendez-vous normalement le mois prochain euh, avec Eric, je pense. Vous aurez ça sur le site. En décembre, on va faire l'impasse parce qu'à la fin du mois, il y a Noël et c'est un peu compliqué. Mais normalement, on se retrouvera en janvier et on verra ouais. euh, sur quel événement. Donc, au revoir à tous. Merci encore. Et puis, bah, à la fois prochaine. Au revoir. Ouais. Au revoir. Merci, Romuald. Et merci d'avoir accepté qu'on de présenter Open Game. Merci Robert euh, Scarloneau. Au revoir à tous.